Yo les potos, comment ça va le chat, ça dit quoi les gars Yo tous ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous allez bien Attendez les frérots, petite story Les gars, on est en live, on est en live sur ma chaîne YouTube, c'est parti Rejoignez-nous, on fait un tournoi Fortnite, euh, tournoi organisé par Dwagby entre streamers au suis en duo avec Amaru, on va voir ce que ça donne, on va essayer d'aller le plus loin possible les gars Pourquoi pas top 1, on sait jamais Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. ça dit quoi le chat ça dit quoi les gars Yo Luto, yo Diof, yo Celia, le Gogo go terror Victoria, yo tout le monde Go venir sur le live. On fait un Fortnite, euh, Magnifique. Tournoi. Magnifique. Ça dit quoi les gars Yo yo yo yo yo Oh là là là là là là Bon j'ai lancé mon stream en dernier moment. Le tournoi euh, il va vite vite commencer frérot. Je vais pas de mythos. Ça commence à 18h normalement. Donc euh, là il est 17h57. Je vais peut-être lancer Fortnite. C'est peut-être une bonne idée. Euh... <rire> je sais même pas si j'ai Amaru. Les gars je suis en duo avec Amaru du coup. Je suis en duo avec Amaru. Alors pour vous expliquer exactement... Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tournoi Fortnite en gros Comme euh, il y a eu le mode de jeu sans construction euh, Dwag a organisé avec Fortnite je crois Un, un énorme tournoi entre streamers en mode zéro build Donc ça va être trop cool les gars ça va être euh, un, un, bah, Pour moi personnellement Ça va être mon premier tournoi Fortnite Sans build, il y a du cash price Je crois qu'il y a du très gros cash price je, je vous avoue, je vous dis la vérité les gars Je sais plus il y a combien de cash price Mais je crois qu'il y a du cash price je merci pour tes 2 euros Merci Stéphanie, Alexis, merci beaucoup les gars Pour tous vos dons euh, Amaru il est toujours pas avec moi dans le channel Je sais pas si c'est normal Je sais pas si c'est... C'est 25 000 il y a 25 000 25 000 euros de cash price. Ah ouais frérot, attendez ça je vais mettre dans le titre. Ah, je vais mettre dans le titre. Je vais dans le titre. Euh, 25 000 euros cash price. Frérot, frérot. Attends mais il y a 25 000 gros. Mais gros. Attends, attends mais j'aurais dû trahir. Il y a 25 000 euros de cash price. Mais attends mais j'aurais dû trahir frère. Je suis con gros, j'aurais dû trahir le jeu. Putain, 25 000. Maya, merci pour tes 2 euros, Merci Johan pour tes 10 euros, QWERTY, Calvinou. 25, mais c'est une voiture Il y a une voiture à gagner là Paf, bon je suis sur Discord, je suis des mutes euh, par contre, attendez Je crois qu'il y a un truc à faire que j'ai oublié de faire Je crois qu'il y a un truc à faire Faut que j'aille m'inscrire sur un site ou je sais pas quoi Les potes euh, tac, tac, tac, tac Ok Hop, euh, récompense 25 000 dollars Oh, putain Ça rigole pas hein. allô Allo Ouais, ça dit quoi BG ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Je suis en train de train là, t'inquiète pas, la situation est sous contrôle. Euh, je suis en train de train. Ouais. Là, normalement, j'ai une game dans les pattes là. Oh, magnifique. Bah, c'est bon, c'est bon, on va, on va win, on va win. Gros, j'ai une question en vrai. Euh, c'est quoi ton niveau sur Fortnite? Je suis euh, en toute objectivité, je pense que je suis un 5 Bonjour sur 10. Salut, Salut! Salut tout le monde! monde. Eh, Ça va quoi? Il est dans le tournoi lui. C'est Bousy? C'est Bousy? Ouais. Ouais. Non euh, c'est pas Boozie. Il est dans le tournoi ce petit enculé là. Ah si ok. Valouze il se passer mais il viendra pas Valouze je sais pas ce qu'il fait il trouve pas le chanel je crois. Pourquoi ah il devait venir en même temps que toi Bah ouais mais il t'a pas trouvé le chanel je crois. <rire> bah, Vas-y on va se dire coucou donc bon courage. Bah merci mon pote toi aussi merci, en vrai. Mec. En vrai comme tu fais partie de la team crouton j'espère que tu iras loin quand même. Ouais bah ouais bah après y'a des y a, y a des mecs qui sont quand même pro dans le jeu qui sont là enfin pro Ouais je t'avoue que jeu, mais... je pense que vous deux et même moi et Amaru je pense qu'on est dans <rire> la merde. <rire> Allez ouais, vas-y Vas-y bisous. Tiens bon bon bon game. Oh Michou c'était qui C'était <rire> Dobby. Ah c'était pas le Bouzeux Non, c'était Dobby Mais pourquoi j'entends la voix à le Bouzeux je suis fou Mec, t'es complètement fou. Entendais... Ah, tu, tu pensais que c'était Bouzy pour de vrai Ouais pour de vrai de vrai bah oui non mais non c'était hobby mais ouais je... mais après il avait mis au début il avait mis un, un modificateur de voix bah oui justement c'est pour ça que je me suis dit c'est le bouseux ah oui je non me mais me maintenant il ils en ont lui. tous ils en ont tous ils en ont tous <rire> t'étais ça se voit t'étais mal à l'aise tu osais pas parler du coup bah ouais c'était pas sûr <rire> attends il faut que je m'inscrive hey, sur le sur le truc là oui il faut que tu t'inscrives sur le site et que tu t'appelles Michou et que tu acceptes mon invitation Ok vas-y vas-y vas-y j'essaye de m'inscrire en plus il est 18h c'est chaud non Euh non non ça commence à 18h10 la première game je crois t'as le temps Ah de... ok vas-y on est yimbe. Du coup euh, t'étais en train de parler de ton niveau Fortnite gros Ah ouais je suis un 5 sur 10 moi et toi Euh attends mais 5 sur 10 euh, ça veut dire quoi Bah ça veut dire que genre vraiment je pense être parfaitement dans la moyenne Ah ouais Ok, ouais. euh, moi je pense. Tu sais quoi, je vais me lancer un peu des fleurs. Je pense que je suis un 6 sur 10, mec. Ah ouais Ouais. Genre, euh... bah en fait, quand il n'y a pas de construction, ça va, tu vois. Genre, mon shoot euh, il est moyen. Mais comme je connais bien le jeu, mon shoot il est moyen, mais un peu plus. Tu penses que t'es meilleur avec ou sans construit euh, Je suis meilleur sans, je pense. Ouais, je suis meilleur sans. <rire> <rire> tu pensais que j'étais plus fort que ça Euh. Non. Non, oh. en fait, tu m'as prévenu dès le début. Tu m'as dit euh, Est-ce que tu veux venir jouer Par contre, je te préviens, je suis naze. Je me suis dit Bon, bah vas-y, bon, on est naze tous les deux, tu Ok, vois. parfait, parfait, parfait. Euh, par contre, je peux pas m'appeler Michou, ça marche pas, ça me dit que c'est déjà utilisé. Euh. Ah, désolé, c'est ma quoi, elle s'inscrit. Ah, <rire> vas-y, en vrai, je mets Michou Croutin Vas-y, attends, bah je vais changer alors. Hop là. Ouais, il faudrait que tu demandes à ta daronne de me rendre mon, mon, mon pseudo. <rire> bon en fait, elle voudra pas parce qu'elle est vraiment fan de toi, genre. Bah ouais, mais justement, euh, <rire> je, je la, je, si tu veux, je ferai une dédicace en retour. <rire> vas je <rire> lui Je casse les couilles. <rire> euh... Bon, plus tard, ça, on s'en fout. Euh, et tu m'as envoyé une invitation Ah, mais du coup, t'as envoyé une attends... invitation à Michou ils m'ont mis... Oui, oui, attends, je vais recommencer. Kik Mi Chou Croute. Est-ce que t'as reçu une invite par hasard Sur le site Ouais, je pense que c'est sur ah le ouais, site. Ah ouais, j'ai une petite cloche. Jienne Amaru vous invite. Oh là là. Est-ce qu'on a un nom de team ou pas Ah, il faut que je me lis avec Discord. Euh, Est-ce qu'on a un nom de team Tu veux qu'on ait un nom de team Bah, je sais pas, en fait, je sais pas si le site il va demander ou pas. Ou si Doigby, il va demander. Mec, en vrai, ça serait stylé un nom de team. Hein. Je trouve ça fait. T'as vu ça fait les mecs qui sont venus préparer un nom de team. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on n'a jamais joué à Fortnite à 2 en vrai. Non. <rire> Après, craque. en vrai, moi, j'ai repris que depuis que il y a plus les, les builds. Hein. Sinon, en vrai, je pense pas que j'aurais relancé. Hein. Ouais, pareil. En vrai, en vrai, devrait pareil. Donc, euh, ok. En... Je pense qu'on va avoir le même niveau. Mais c'est cool parce qu'au moins, on va, on va pas s'insulter. En fait, moi, je suis pas un rageux, moi. Ah ouais Non pas du tout Hello, ouais. hello les gars hello. Hello. hello Bon, juste un petit message pour vous dire bonne chance euh, et puis... Euh, et vous allez spawn où Euh... <rire> Toma Tomato park! Tomato Park, ouais <rire> Nous on va Pleasant ah. On va Pleasant En vrai, moi je suis plus le Lodge Ok, on va Pleasant le Park Let's go et Le okay, Lodge bah, les gars On se donne rendez-vous là-bas, ça marche Good luck, les gars Vas-y, bah, ah, parfait, à, vous à tous êtes, vous, êtes, vous participez Ouais, bien sûr. Et, sûr. et bah, vous, attendez, eh bien, bah, oui. vous, vous allez spawn où vous allez spawn nous. Plaisante par la plage. Plaisante <rire> <ouais, Okay. pleasant rire> par. Ouais, ils sont pas cordas c'est des mythos. <rire> <rire> <rire> oui, vous ouais, pas est non plus, bizarre. vous les pas non plus, c'était le Lodge, quoi. <rire> je suis mort. Bon. bon, en tout non, cas, mais... JL les gars. Et, euh, euh, et puis, euh, puis, faites pas trop de retour le quoi. Vas-y, si mer les gars. Vas-y tu les gars. Eh, je rigole, je rêve ou pour nous dire bonne chance, il nous a dit JL. Oui, c'est. Je me suis fait la remarque aussi. <rire> c'est pas mal mais euh, en fait. C'est un faut petit jeu de pas il faut, mal. Il faut, il faut pas se laisser amadouer, frère. Mais attends, parce que. Attends, mais tu sais qu'il a dit un truc réel, on spawn où euh, Moi je pense que ça dépendra de, du bus, non Bah ouais, j'avoue. Bah en fait, non, je sais pas. <rire> en fait, normalement, j'avoue que normalement les gens ils ont travaillé leur spawn et tout. Hein. Oh putain, on n'est pas prêt. Eh, hey, ouais. moi déjà je te dis, il faut qu'on mette des skins un peu couleur marron-vert Comme ouais, ça on ça pas chouper, genre Ça c'est vrai, ça c'est vrai Et faut qu'on ait tous les deux le même skin comme ça euh, ils, ils peuvent pas dire euh, Ouais, lui, il est, il est, il est low Est-ce que t'as le skin pro de la jungle Attends, je suis même pas sur le jeu J'essaye de voir si je suis dans ton équipe Mais je trouve pas Attends, je vais te dire si t'es dans mon équipe Euh... Non, j'ai pas reçu de... Pourtant, normalement, ça devrait être bon là est-ce que tu veux que je vois si je peux invoquer Niapu ou pas Vos prochains événements, zéro but international, normalement je suis dedans Inscription... Réalisé, en fait, je... Ah c'est bon Je suis inscrit T'es inscrit ah, ouais, Ok mais... maintenant, maintenant faut-être que tu rejoignes ma team hein Michou t'attends, je te réinvite je Ouais réinvité, réinvite moi, alors. réinvite moi Ah c'est bon C'est bon C'est bon, je suis avec toi là T'as bon, un petit logo. Ah, rouge. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui, c'est toi, c'est vert. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est carré. Oh, let's go. Let's go. Merci uh, CG, merci pour tes 20 euros, Michou en touriste. Eh hey, les gars, on est en touriste total. Mais est, ce que ouais, j'aime bien, c'est qu'on est, -ce est, qu on un est un tous petit... les deux en touriste. Euh, merci Alpha, ça, Maya, pas, Johan, Gaëtan, Merci le chat. Mobile. Ah oui, ok, va avoir une clé. Merci Alpha. À mettre, eh hey, Amaru je te laisse carry, hein. franchement Non, non, non, non, non, non <rire> S'il te plaît Tu nous dis la clé, la clé à mettre et tout tu... Je sais même pas c'est où Ah mais tu peux pas le dire sinon on... Ah oui tu, oui, tu parles de... des games, ouais. enfin tu parles de... du setup Ouais euh, attends parce que je crois qu'on n'est pas en ami sur le jeu Ah oui c'est vrai Oulala, là là. ou oh, attends par contre moi je crois que j'ai refusé les demandes Et je crois que toi aussi <rire> Oh on est mort mec <rire> On est mort ah euh, ouais. Tu veux que j'enlève et tu me demandes euh... C'est là normalement Comment on va faire Attends Comment on va faire Attends. Faut que je regarde c'est où exactement Trouver des personnes par pseudonyme, c'est quoi ton pseudo Fortnite Euh c'est euh, Je sais même plus je crois c'est Michourson Attends je vais te dire <rire> <rire> Et on est deux touristes Ajoutez aux amis Michourson Attends mais non mais oui, Mais oui tu peux pas attends En fait y il a un truc c'est écrit décliné automatiquement faut que je l'enlève Ouais moi aussi je vais essayer de l'enlever Putain. Si mais je crois es coup... qu'on est mort mec parce qu'il me semble que j'avais déjà essayé d'ajouter quelqu'un Qui acceptait pas les demandes et moi non plus et c'était un bail ça mettait genre plusieurs heures à s'actualiser Non t'es un menteur Non je te jure <rire> oh, oh non Ah oh ouais putain on est vraiment pas doué Eh hey, les gars c'est où euh, Désactiver les demandes d'amis C'est que je trouve même pas Vous savez c'est où C'est permission de demande d'amis Ah c'est là ok c'est bon C'est où bon Normalement tu peux me demander Ok vite vite vite J'ai reçu... déjà reçu une demande Michourson ajouté aux amis Demande oh d'aller envoyé à Michourson Mais ouais j'en ai trop Bah ouais <rire> Attends tu t'appelles comment toi Je m'appelle J.E.L.A.M.A.R.O. Comme, euh, comme ça se prononce, comme ça s'entend, comme ça se lit. Non mais les gars arrêtez de troller les gars arrêtez C'est où les J Je te bouffe le <rire> trop... Oh Non mais arrêtez le chat, le chat s'il vous plaît. <rire> on, va, on va jamais, on va jamais pouvoir s'ajouter ça JL Amaru Ah. Oh. Euh, Elias Ouais Écoute mon frère s'il te plaît, j'ai besoin de toi Mais Vas-y, viens on fait une alliance Mais gros, euh, une, une attends, alliance attends, il faut que attends, ce soit oh avec oh des gens forts oh. oh. C'est quoi ces histoires <rire> Non mais Michou il, il écoute pas, son alliance elle n'a rien, il est trop nul <rire> Attends, mais attends, Michou t'es avec qui Bichou je suis avec Yass le pion il a jamais touché au jeu T'es avec ah, Yass, ah. Alors si tu crois que je vais m'allier avec Kias, tu peux te brosser hein. Non mais frérot c'est fait gros il connaît pas ses touches tu galères. Eh attends t'es en train de nous empêcher de... Attends on, on, est, on était en train d'élaborer une stratégie Michou Ah bah ça veut dire je peux pas écouter ça En gros en temps de guerre c'est comme si nous on était euh, les états unis Et toi t'es le Luxembourg et tu viens tu nous proposes une alliance Mais qu'est-ce que tu as à nous apporter mec Écoute, moi ce que j'ai rapporté, c'est que si on fait minimum top 5, on gagne de l'argent. Et si on gagne de l'argent, on coupe la moitié entre toi et moi et entre nous trois, entre nous quatre. On coupe l'argent. 25 000 euros, <rire> vous savez ce qu'on fait euh, C'est en dollars. Eh bah, dollars. Ah, Bref, soyez pas des chiens, on a des skins Bambi, s'il vous plaît, frère. Moi, ça, je m'achète un appart, hein, si on gagne. En vrai, hein <rire> En vrai, hein, un petit appart Hey, il est parti, il est parti Un petit appart à 3000 euros là Et euh, Gros Est-ce que ton nom c'est JL Amaru Avec un point Non euh, JL Amaru 3728 Non Non, non, non, non, c'est JL Espace A M A R U Mais gros, je te jure que j'ai pas J'ai mmh. un mec qui s'appelle Quecraland je sais même pas pourquoi ça me le met. Michourson, ajouté aux amis Mais moi j'ai deux Michourson Ajouter aux amis Oh. Mais, mais si tu vois le nom de Michourson <rire> Michourson Inox, Michourson 6, Michourson oh. BG, Michourson 2013, Michourson 2 Non moi c'est que Michourson moi Ouais t'inquiète mais j'ai ajouté, euh, ajouté Michourson hein. Ah ouais Mais au pire active toi aussi les demandes et je te demande en même temps c'est y je pense dis, que dis moi ça... c'est où, -moi où Euh va dans paramètres Tu vas tout paramètres. au bout Tout paramètres. au bout et euh Permission de... Demande d'amis, je crois Recevoir des cadeaux... Permission de demande d'amis Ouais, et tu mets n'importe qui et comme ça je t'envoie Appliqué, c'est bon JL Amaru Et voilà, ça commence Mais c'est toi que Kraland Mais non, c'est pas moi que Kraland <rire> Et... T'es sûr que c'est pas toi JL Amaru point Mais non. en fait, j'ai pas JL Amaru Vas-y mais ajoute-moi, essaye juste, tape JL espace Amaru Mais y'a pas Ça me met 4 mecs, ça me met JL Amaru 37, 28, JL Amaru euh, bref Et JL Amaru avec un point et J et que Kraland On me dit qu'apparemment on pouvait, euh... pouvait s'ajouter sur... Ah mais hey, les majuscules ça compte euh j'en sais rien. Vas-y bah, mets JL en majuscule et A en majuscule. J -L A majuscule. Et y'a un espace entre le JL et Amaru hein. Ouais j'ai mis, mais il a rien gros, je te jure. Tain, mais il m'ajoute tout son ami là. Je <rire> si. sais même oh pas comment Dieu. il te trouve. Non mais oh JL, JL Amaru euh, la pute, c'est pas toi. <rire> non c'est pas moi, non. <rire> euh. On est mort. Gros, j'en ai marre. J'ai une demande de Zemmour en force. Oh, moi aussi j'ai reçu Michou croûte. Non, mais c'est trop, frère. Crouton Lolo. Ouais, oh, ça y est, ça y est. Dis-moi, t'as qui dans ta liste d'amis euh, Dans ma liste d'amis, j'ai Crouton Valouse, Katsub, Dobby, Kiyou, Royalist, Gibbs Skyheart. Gizzy, Inox, Dog, Dwagby, Théodore. T'as euh... pas Yas ou Bichou Non. Putain, on aurait pu faire comme ça. Ah, je n'ai Tixi, apparemment. T'as Tixi T'as Ah, j'ai peut-être Tixi, attends. Putain, je sais pas. Non, Tixi, je le vois pas. Il est co cool, là. Ouais, il est co, cool, ouais. Non, je le vois pas, Tixi. J'ai Roby. T'as pas Roby Non, j'ai pas Roby. <rire> <rire> ah Mais mec, je te jure que je te vois pas dans les demandes. Bah oui, mais moi non plus, je te vois pas. Putain. Attends, attends, comment on fait pour voir ces demandes C'est où Ah oui, invitation d'amis. C'est même, même pas classé par ordre alphabétique. Et tu t'appelles comment sur la console Comment on fait pour voir ça Ouais non ça a rien à voir je pense ami ah, ah. suggéré mais wesh ouais, ouais. t'as vu là l'admin il est dans le total il est vraiment pas content parce que t'es dans le même lobby et tu retardes tout le monde frère Il a dit si tu continues comme ça il kick C'est ça Ouais ouais et il était pas content frère il a commencé à gueuler et tout et je il crois que dit... c'est bon frère j'étais en ami Oh Bah c'est bon, c'est un ami Mais attends, mais pourquoi je suis dans le groupe à Bichou et à Yas Ah oui, c'est bon, attends, invité. Attends, je retarde tout le monde là, ça Je sais pas s'ils si me trollent en fait. Mais ils se trollent ou pas Parce que du coup, même moi, ça m'a mis la pression de bâtard. Ouais, ouais, vas-y, attends, je t'ai invité. Merde, j'ai ajouté un autre mec. Mais pourquoi je suis avec Bichou et Yas okay, Attends, faut que je mette décliner les demandes, c'est trop là. Ouais, pareil, appliqué. Vous êtes des sales merdes, les mecs, hein <rire> Ah vous êtes vraiment des sales merde, hein Let's go Je suis là à Maru. Oh bordel C'est ah, ce skin là que tu veux que je mette Bah je, je pense, je pense lui il se fait pas spot en vrai non Comment il s'appelle Il s'appelle euh, exploratrice de la jungle je crois Attends je vais te dire Casier il s'appelle pro pas. de la jungle Pro Pro de la jungle ouais Ah je l'ai je l'ai Tu l'as Let's go, tu as Let's go Ah mais t'as changé là Oh, ouais, est let's go! go. Oh la la, et là on est prêt! Hein. Non, mais les, les, les notifications c'est horrible! Ouais, t'en as encore aussi? Ouais, j'en ai encore! Oh, je crois qu'on qu va toutes ça les -être... avoir! Ça fait ça, non, compliqué. ça je pense ça se désactive ça! Et peut-être si tu quittes et que tu relances le jeu, mais bon, on va se faire défoncer, non? Afficher ah, les notifications sociales, c'est bon! Comment t'avais? Ah non, elles sont encore là! <rire> <rire> J'hésite à quitter à relancer le jeu. Tu peux enlever les permissions. Mais en fait, on a enlevé. On a enlevé, mais on a encore les notifs, les gars. Quitter relance. Vas-y, attends, je quitte, je relance. Attends, apparemment, on a la clé. Non mais on est, on est vraiment, on est vraiment la risée du tournoi, Michon. Oh putain. Gros, on est vraiment des, des merdes. C'est bon, c'est bon. Mais c'est de ma faute, en vrai c'est de ma faute, je suis arrivé trop tard. On est mort, on est mort, on est mort, on est mort, on est mort. Gros on est mort, mais... gros. <rire> gros. Quoi Ah Oh <rire> Mon joli bug Ah arrête <rire> Mon Epic Game il bug <rire> Ah non Mon Epic Game, il bug, je te jure, je m'en pas J'ai trop de demandes d'amis Moi aussi Moi aussi il se lance pas, il est tout noir <rire> Oh c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Ça va se lancer, ça va se lancer Merci Zozox, merci Mila Oh c'est noir de ouf là <rire> Hé hey, Doig, il va jamais me réinviter hein. T'inquiète, en vrai, moi j'ai toujours eu que des galères et j'ai toujours été réinvité <rire> Vous saoulez les gens Mais hé, hey, je crois que pour de, vrai, pour de vrai, on fait on fait chier tout le monde là ah ouais Vraiment Mais je me rends pas compte Je me rends pas... Eh hey, pour de vrai Pour de vrai je tiens à dire que On est vraiment désolé et on fait pas exprès Mais en fait on s'est juste un peu Mal organisé Mais on n'a pas l'habitude de faire des tournois sur ce jeu T'as fait quoi aujourd'hui wesh Euh mec euh... Euh, J'étais chez moi Ah ok ok. Moi je me suis dit Belek il est sur un tournage Euh pour Netflix, non, il es être là... occupé sur ses projets, d'accord. Là, là, en fait. là, je t'avoue <rire> j'ai rien fait du tout. <rire> Merci Johnny. Euh, je t'ai invité, je crois, là, dans le groupe. Ouais, c'est en train de se lancer là. Ok, c'est bon. Ah oui, ah oui, il a vraiment galéré ton jeu. Ok. Je te mets chef et tu mets le code. Vas-y. fais gaffe, hein, faut pas qu'on voit le code, je pense. Ouais, ouais, ouais. Alors, les codes, les codes, les codes. Où est-ce que c'est les codes Attends, faut que je t'invite. Annonce. Ah oui, la clé, c'est bon. Ok, il y a la clé. Parti trop tôt. Ok, c'est bon. Voilà Putain, t'es niveau 21 quand même, hein. Ouais j'ai traîné vite fait vite ouais. fait Franchement tu vite fait un peu toi aussi Ouais t'as vu En vrai on a traîné un peu pareil ça veut dire Ouais Clé personnalisée Acceptée Oh on va jouer contre des niveaux 100 là Putain je suis pas prêt Retour Il manque que vous et un autre duo Ah ça va il y a un autre duo il manque Ok Et donc là je fais quoi Je fais prêt ou pas Euh je pense faut que je sois prêt Et tu peux mettre prêt ouais Vas-y, je vais mettre prêt, on va T'as bien mis le code, hein Ouais, j'ai bien mis le code, ouais. Ouais, c'est bon, hein. Il manque que vous. skip il manque que nous. Ah, il manque que nous et Thomas, apparemment. <rire> bon, ça va, ça va. Oh Je crois que t'as pas mis prêt, ça a bug. Combler. Ne pas combler. Clé personnalisée. Moi, je vais prêt, moi. Accepté, retour, prêt. Vraiment, oh c'est bon, là. Doig vient de lancer. Non, c'est des menteurs. Il vient de lancer son stream, je pense, peut-être, non Mais prêt, mais prêt. Je suis prêt, je suis prêt, là. Je mets prêt, ça marche pas. Mais moi, ça me dit que t'es pas prêt. Vérification des mises à jour. En attente du matchmaking. Ah, je crois que c'est... Pourquoi ça se t'enlève de prêt T'as mis prêt <rire> Euh... Bah, en fait, la clé... Attends, je vais voir, est-ce que je peux pas parler un... Hein... Ah, y a Niapu Ok Faut appeler Niapu Ah, il est, est bon, il est parti les gars Il est parti voir un Niapu, oh bordel Ça sent la merde, cette histoire Il a lancé Game lancé Pour de vrai Non, vous êtes des menteurs Merde, pardon, pardon les gars, j'arrête pas de prendre ma bouteille d'eau, désolé il a rien lancé t'inquiète ok c'est bon vous avez des mythos Il a juste lancé son stream Ok ça va alors Ça va ça va ça va Zozox merci pour tes 2 euros. tout le chat croit en vous En vrai vous croyez en nous ou pas le chat là Faut qu'on gagne Ah faut qu'on gagne je te jure mais on va tout faire pour gagner Mais on, on va voir hein. <rire> On va voir Oui oui oui ouais, ouais. Ouais, re, re, re, hey, gros, les gens ils croient en nous, ça, ça fait plaisir. J'ai cap capté pourquoi ça marchait pas, Michou. Hein. Pourquoi Parce qu'en gros, euh, elle a mis la clé et suivi de la clé, elle a rajouté 0 bill duo Et moi je pensais que 0 bill duo c'était dans la clé, mais en fait pas du tout. Ah Ok, par ok. J'arrive pas à copier son message en fait. T'arrives à copier son message, faut que je te mette le chef du groupe là. Attends, c'est où le message C'est dans annonce Ouais, c'est dans Discord annonce, ouais. Et tu annonce vas le voir. Ah ouais, ouais Vas-y je t'ai mis, mis chef du groupe Ok parfait Attends faut juste que je fasse ça Moi mon, mon, mon discord il bug tellement Je peux pas copier les messages là euh, Vas-y bah du coup faut que tu te mettes prêt Vas-y C'est bon je suis prêt Et c'est où que tu mets euh, la clé Clé personnalisée ok d'accord Ouais c'est bon ok Ah mais je peux pas copier coller Bon c'est pas grave Je vais la réécrire T'as vu ce qui s'est passé en Egypte il s'est passé quoi Il y a eu un... Comment ça s'appelle Un camion de, de touristes qui a fait un accident Il y a des touristes français ils sont morts Quand j'ai vu, vu ça aux infos je... Ouais je te jure j'ai vu ça aux infos Je me suis dit attends mais Michou il était pas en Égypte il y a genre. Il y a genre Après mois, nous on a pas pris de... De... de camions comme ça ou quoi que ce soit mais... En vrai c'est chaud hein. mmh. Mmh. Normalement là c'est bon pourquoi jouer dans la file 2 Ça va monter peut-être. C'est normal, je crois. Si elle se trouve, je me suis trompé d'une lettre. Non. On nous, on, on, on nous dit c'est pas bon. C'est pas bon Bah je sais pas, y'en a qui m'ont dit c'est pas bon. Moi, pas je le tout bon code, me c'est dit... pas, pas, pas normal aussi. <rire> ah Mais en plus, je peux lancer la partie. Ouais, non, c'est vraiment pas normal, il y a un bug. Eh mais attends, eh, t'es quoi c'est quoi okay, co Copie, moi, co copie moi, moi le code Je te mes chefs Et toi, euh, toi mets le code Attends, s'ajoute un ami Discord Hop, envoyez un message Ah tu veux que je t'envoie le... Au pire, oui, attends, sur... je t'envoie bon, le code En DM c'est bon, bon je peux m'envoyer en DM Discord Sur, sur Twitter Non, Discord, Discord Putain, ok vas-y Mais attends parce que je sais pas si on va pouvoir Il va falloir s'ajouter un ami sur Discord Ah non c'est bon bah voilà. Ok, c'est bon, je t'ai envoyé sur Discord. Ok. Pitié, la dernière étape. Allez, cette fois, c'est la bonne. Ça, ça va le faire, gros. Ok, je mets prêt Ah merde, attends, je suis pas prêt. Attends, mais si tu m'as envoyé la clé que toi, t'as collé oui bah oui mais en fait moi j'ai pas moi j'ai pas copié-collé je peux pas sur le jeu je sais pas pourquoi Oui c'est bon Oh let's go GG ça ah. oh. oh là là Ça fait maintenant... beaucoup d'efforts pour se faire ouvrir quand même <rire> C'est ça c'est que maintenant faut pas mourir dès le début Oh si on meurt dès le début j'ai trop le seum lens the game merci pour tes 2 euros Merci Dogby, il a dit qu'il veut nous tabasser qu'on est des têtes à claque pour de vrai Je sais pas, c'est un <rire> faux chat. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a pas dit ça. Après j'avoue, joueur dans la file 101, ça veut dire il manquait vraiment plus que nous. Mais attends, c'est bizarre qu'on soit 101 d'ailleurs. Euh. De... Bah doit y avoir Dogby en mode spec. Ah ouais j'avoue. Ah ouais, il manquait vraiment plus que nous deux, putain de merde. Désolé Dogby, Désolé tous ceux qui participent <rire> non mec c'est horrible d'être les deux derniers sur 100 personnes C'est vraiment pas sérieux Comme en sport On est choisi en dernier <rire> T'étais choisi en dernier toi en sport ou pas En vrai ça dépend Au basket ouais <rire> <rire> Après j'avoue je, je, re, je repense à ta tête de quand t'étais petit Je pense que je t'aurais pas choisi <rire> J'étais gros mec J'étais gros J'étais gros Non Si... Quand j'étais petit j'étais gros. Ah ouais Ouais bah après euh, c'était au, au collège Toi tu m'as vu, ah mais oui toi tu m'as vu petit, très petit Ouais Après non au collège j'ai pris du poids Ah ok ok Quand ma en mère elle vrai... a commencé mais, à bosser et, En vrai, en vrai c'est horrible qu parce les, que j'avoue J'avoue que tu sais que ça se jouait vraiment Qu'au physique hein, les gens qu'on choisissait en sport hein. Bah oui Tu disais ah lui il est grand et fin hop je choisis <rire> Tu me voyais dans la Comment ça parce que j'avais natation moi aussi Tu me voyais à la natation c'était terrible hein Ah ouais ah bah oui Tu nageais pas bien Mais mec je frôlais la mort chaque semaine <rire> Tu sais que moi aussi On faisait secourisme Ça veut dire que je devais nager avec un mannequin Genre de 10 kilos un truc comme ça. <rire> Oh ouais non c'est trop dur Mais hé, hey, tu sais que moi ça m'a traumatisé euh, En primaire la natation as fait en Donc, primaire Mais on, on faisait natation en primaire Quand le mec il nous disait d'aller au fond de la piscine Là où t'avais plus pied Et en agence Au début tu sais il te faisait nager avec les mousses donc tu t'y allais en mode serein Oui et je Et après, les, il, les palettes, après il disait maintenant vous faites la même chose sans les mousses Oh frère Gros j'étais trop maquillé J'avais été un bon nageur moi À quoi j'étais trop fort moi au sport J'étais trop fort Badminton j'étais trop fort moi Ah ouais Est-ce que t'étais ouais, sur le terrain 1 Toi t'étais mec du terrain 1 ou 1 ou 2 Moi je faisais 1, okay. 2, 1, 2, 1, 2 Ok plus plus bon, plus plus bon moi je t'avoue Moi j'étais terrain 2 ou 3 Et des fois j'arrivais à aller au 1 Et je me prenais une raclée des fois, je faisais exprès de perdre pour aller rejoindre les meufs au terrain vite. <rire> ah, toi, t'es malin Oh, merde, j'ai encore perdu 8-0 <rire> Toi, t'es malin, moi, j'ai découvert ça trop tard <rire> J'ai découvert ce glitch trop tard Est-ce que t'as fait foot au, au, au collège ou au lycée Non moi, il y avait eu une fois, on a fait foot au collège, c'était trop bien Mais euh, tu sais qu'il faudrait vraiment, euh, là en plus c'est les élections présidentielles, il faudrait faire un référendum hein. C'est pas normal que foot ce soit un sport aussi pas cher et qu'on en fasse aussi peu, genre, dans les lycées et les collèges Mais euh, c'est vrai budget, mais... Le budget de foot c'est quoi C'est 4 ballons et des chasubles et c'est bon hein Ouais c'est vrai, mais j'avoue, mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas foot mais Oui il y avait faut... des, des sports faut... de merde, il y avait step, t'as fait step faut avoir le terrain et les buts aussi, quand même. Ouais, mais bon. Euh, on, nous, on avait un gymnase, on avait. Euh, là, on faisait du handball, tu vois. On a fait handball carrément. À l'école. Ah oui, bah. Oh, ah oui, j'avoue. Non, nous, on n'a jamais fait handball, mais. Oui, on était dans un gymnase comme prère, ça. Frère, ouais. j'ai eu cirque. Voilà, j'ai eu cirque. Comme bah, arrête. J'ai eu des... cirque. Des... Moi, hey, hey, hey, Est-ce qu'il fallait que tu prépares un numéro à la fin Oui, bah oui. <rire> je... <rire> Moi, mon numéro, je t'explique, c'est quoi j'avais euh, Attends, tu te rappelles de ton numéro de cirque Ouais Mais gros, je l'avais tryhard ah, ça... Oh, ça lance <rire> Gros, mon numéro de cirque, tu sais j'avais un, un truc vert avec une planche en bois dessus et il fallait y tenir debout. Oui, je vois de quoi tu parles, en équilibre. Ouais, exactement. Et après, je prenais une assiette et je la faisais tourner avec euh... Bah, je faisais tourner l'assiette pour qu'elle qu tienne. Tu c'était trop fort, moi. Et... Allez, ça et le diabolo. Et, diabolo, et à la, la fin, je faisais diabolo. diabolo, à la fin, je faisais diabolo. Moi, il y avait un pote à moi qui jonglait. Ah, nan, nan, nan, nan, nan, nan, Ah, moi, j'ai jamais non, réussi. Le, le prof, il devait être mort de rire. Hein. Mais j'avoue, ça devait être marrant en tant que prof. Le Rolabola, ça s'appelle. Putain, je m'en rappelais plus du tout. Oh mec, mec, mec, mec, regarde les gens qu'on a en face de nous. Dis-toi, dis -toi, là, il y a que des tryharders. Hein. On a On pas a les pa pseudos On n'a pas la même pioche. Oh, Théma, ce skin, tu ce skin Ouais, ce skin, c'est de l'époque. Il est dard. Lui, ça se voit, il est fort. Ça se voit Comment ça c'est. ça c'est Roby ça, c'est Mikalo. Je vais l'enlever DHP. C'est sûr ça c'est Mikalo. Non moi je pense c'est Tixi ça. Ah tu crois Il y a moyen. Ouais. Oh, on va où okay. frère On va euh... Moi je pense on va. On va <rire> là je pense hein, en vrai. Mais en vrai y'a moyen qu'il y ait des gens non? Ou là peut-être. Vas-y viens on va là, viens on va là. Vas-y, vas-y go là, go là. Vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, dis-toi, s'il y a des gens qui spawn là, c'est des gens ils sont comme nous, ils, ils ont pas d'armes, ils sont nuls. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais les gens qui vont drop Tilted, euh, laisse tomber. Hein. Ouais, non, attends, attends, mais on connaît même pas le système de points. C'est quoi le système de points Euh, mec, j'en ai aucune idée. hein. En vrai, gros, euh, viens, on essaye de survivre le plus longtemps possible, non Vas-y. Moi, je pense ah, que... Je crois qu'il y, a... qu y a des gens en ma gueule. hein. Ah, c'est ouais. vrai Ah ouais, il y a des gens en ma gueule. Oh hein. Viens on va en bas ici là À la station service, ah y'a des gens aussi hein Oh mais on est mort Michou On oh va où frère On est tellement mort Amaru tu vas où Mais on est tellement mort T'es parti station service Ouais je suis son service là Oh non, mais attends ça tire déjà gros Eh hey, Amaru viens on va sur le port, sur le port derrière Tu vois où je euh, suis Euh vas-y je te suis <rire> oh, mais on est foutu, hein! Non, non, t'inquiète! T'inquiète, j'ai deux coffres en vrai! En plus, ils sont à la hauteur de ouf, hein! Ouais, mais ils viendront pas si! Après, j'avoue, là, y a pas de construit ni rien! Y a, on peut pas... y a des. Comment ça s'appelle? J'ai trouvé des, euh, des tonneaux de shield, je vais t'attendre pour les mettre, ok? On les met ensemble! Vas-y, vas-y, j'arrive, j'arrive! Mais euh, faudrait peut-être qu'on essaye de trouver des mini potes avant! J ouais, j'ai des mini potes, enfin, j'en ai trois! Ok! En vrai moi j'ai pompe, pistolet mitrailleur, sniper Frérot frérot oh. on est mort, mort Lance mort, mort, rocket mort, tu, mort. tu prends pas Non Vas-y je prends Vas-y viens ils sont là les trucs Ah oui bien vu bien vu Ils viendront pas, ils viendront pas, ils viendront, ils viendront pas Ok Simer okay, Magnifique bon. ça euh... Est-ce que tu peux m'envoyer les roquettes Oh Ok, il y a un camion, non, il est parti, c'est bon. Oh, bon oh. Les roquettes, euh, ouais, Il ouais, est pas tiens. totalement parti, hein. Enfin, il s'en va, ouais. Si euh, Putain. Mais attends, mais ça va beaucoup plus fight, puisque là, il a pas à farmer de build, etc. Ouais, je pense les voitures, c'est fort, hein. Je pense de trouver un véhicule, moi. Ouais. Eh, viens, on pêche. Tu, tu pêches, c'est fort C'est fort de pêcher, non Je sais pas, j'ai jamais pêché de ma vie. Ça a été patch peut-être Et t'as un pompe ici hein si t'as pas vu T'as un pompe vert Jure Ouais En vrai moi j'ai un pompe je t'avoue ah, Tu joues sniper toi ou pas Euh pas trop si tu le veux prends le Vas-y je prends Vas-y drop tes balles pendant que tu pêches Vas-y C'est quoi ça Ça pêche vert. rien là Mais je crois qu'il faut pêcher dans les zones il y a des poissons aussi hein Mais y'a y'a Là-bas regarde d'ici oh, là Oh j'ai Oh ça Oh prends prends prends prends Regarde c'est bon je suis quasi full il au moins vas-y repêche repêche <rire> notre stratégie c'est pêcher <rire> on avait pêcheurs de l'extrême Euh attends parce que là y'a a plus de poissons dans la zone là, là, là regarde ici là ici j'ai vu un j'ai vu un truc ici là ah bien vu bien vu la, la, la tempête elle est loin on est dans la zone oh, mais on, on est dedans, parfait on est dedans après il y a les cannes à pêche pro tu sais c'est do dommage, on n'a pas ça. Oh, petit poisson si tu veux. Vas-y, je vais prendre, tu m'en droppes un autre. T'es un bon. Hop là Je suis un bon ou pas mais Il a l'air bizarre ton poisson. Ouais, j'ai l'air chelou. Vas-y, encore, encore, encore. Euh, y'a plus. Y'a plus Vas-y, on se casse. Ah, y'a là-bas, a là-bas. Là Vas-y, go, go, go. Attends, mais tu sais que Michou, en vrai de vrai, ouais. on reste là, là. Tu sais qu'on meurt jamais, hein. Oh, j'ai des balles en vrai je pense que c'est une bonne strat hein. C'est que ici, mais on meurt jamais mec hein. On peut aller loin, oh J'ai un poisson de fou Ah ouais Ouais, vas-y j'arrête de pêcher Son Attends parce que, neuf. là si on se fait tirer dessus on est dans la merde non Oh, viens sur moi, sur moi Attends mais attends fais gaffe c'est dangereux oh wow. non Poisson thermique légendaire c'est quoi ça Hein je crois c'est un poisson quand tu le bois tu, tu, tu vois en vision thermique. Quand ah tu le manges. Corrige. Mais attends mes frères c'est Attends, il y a un sniper bleu si tu veux. Ouais, j'ai pris, j'ai pris. J'en ai un bleu déjà. OK. Tu le prends ça. le mm, poisson euh, thermique Non, j'ai pas oh. pris. Et hey, ça c'est trop cheaté, je vais le prendre. Les les, les, les, les trolls. Attends, hey, si on, vrai... peut pécher, on peut pêcher. Attends, je vais pêcher, je vais pêcher comme toi. Les, les trolls c'est trop cheaté, c'est pourquoi ça peut, nous, ça peut nous permettre de construire un mur Si jamais on est dans la vraie merde On peut construire un mur avec ça oh. Frère on est les pêcheurs fous Attends vas-y je prends une canne à pêche aussi je crois Vas-y je prends une canne à oh, Mais hey, ici hey, le spot il est trop bien pour pêcher frère Oh ça c'est bien ça Hop là Y'a là les poissons Oh mais t'as trouvé un bleu vajon, mais ça c'est fort ça Ouais bleu vajon c'est grave fort Et frère on est sur l'îlot pêcheur Oh là là un autre bleu vajon. <rire> Et moi je vais stocker les bleu vagin, hein Lui quand il va nous casse notre peau, Notre POV il va s'arracher les cheveux frère <rire> Eh j'ai deux bleu vajons Je suis trop bien T'as as trouvé une méduse Ouais j'ai une méduse tu veux Bah je sais pas à quoi ça sert je crois que ça a remis du shield. Je t'avoue, je sais même pas. C'est bien c'est qu'on pêche des poissons. Ah bien, on va découvrir. Dit. On va découvrir en temps réel à quoi ils servent. Et en vrai notre spawn il est grave tard hein. Vas-y je vais prendre euh... Oh vais prendre ça. Poisson thermique légendaire encore Ouais mais je crois que ça chlingue Ah ça a Ouais mon chat il m'a dit ça chlingue. Ok vas-y, on prend pas alors. On va prendre ça, ça. Ah méduse, méduse c'est trop cheaté Mettez la méduse à deux Ah ouais Est-ce ah, qu'il faut se la mettre à deux, la méduse, c'est comme un tonneau de shield Euh. Vas-y test Oh c'est trop d'art Ok. Bon on met tous les deux full shield, en vrai c'est cheaté hein. Vas-y on se casse. Euh vas-y, je vais juste reprendre mon pistolet mitrailleur. Et hey, tu me l'as volé Ah pardon ah j'en ai pris deux ouais je joue double mitrailleur Attends je te le ramène <rire> Ah tu joues double c'est une mitrailleur Ouais ouais ouais je... Mais bon c'est okay. mieux que t'en as un hein. tiens hop. Euh sinon non t'inquiète je prends ça pour l'instant Vas-y garde garde garde T'as pris quoi J'ai pris une AR Ok Vas-y go Vas-y parfait On va dans l'eau Attends apparemment le poisson bouclier c'est pas. Attends y'a un loot Y'a un loot qui arrive sur nous Oh frère c'est dangereux ça On, on fait quoi Viens on va bah là bas non euh... Moi je pense qu'on prend le loot en vrai non Ouais moi je pense que ça peut être une bonne idée Mais ça me fait peur quand même Je sais pas toi moi j'ai deux armes grises Moi ça va En vrai ça va Tu penses on tente le loot Ouais bah oui je pense hein On est loin de la zone hein après ça va il reste 1 minute 40, on prend le loot et on se casse Vas-y vas-y vas-y Ah j'avoue les gens ils vont jouer la zone je pense Bah oui c'est mieux C'est mieux, mieux d'être dans la zone <rire> ouais, Mais attends <rire> il nous faut des flingues quand même Regarde tout ce qu'on a pêché à gauche sur l'île <rire> On est des pêcheurs nous La team pêcheur, ma gueule Oh Faut casser l'arbre Attends, attends, je vérifie, y'a personne dans le buisson Y'a personne, y'a personne Oh T'es prêt ou pas Oh Non, putain, pas lance roquette hein. en vrai En vrai, je pense aussi. que c'est un des pires trucs qu'on pouvait avoir Oh, y'a un véhicule là-bas En plus, y'a du stuff, ouais, là-bas, là c'est parfait là Vas-y, là-bas, on est bien Et après, on prend le véhicule pour aller dans la zone, parce qu'elle arrive dans 40 secondes hein. Ouais, ouais, ouais eh hey mais attends, est-ce qu'il y a les tanks Non, interdit, tank et bus interdit. Ah ouais Ouais. Interdit, ça veut dire on peut pas les prendre. Mais ouais, ils ça y veut sont. Dire euh... Ouais, t'es bonne, si je les prends t'es bonne. Ok. Putain, heureusement tu me l'as dit, j'en aurais pris un. Ah, ça a déjà été loot. Et y y'a des lance-œufs C'est ça, sert à quoi les lance-œufs Il y a trois mini-shields. Euh... En vrai j'ai des bleu moi. Allez, c'est parti. lance œufs, c'est cheaté ou pas Non, ça pue sa mère. Ah ouais Ouais vraiment ça pue ça merde Ok Parce que lance grenade c'est d'art quand même Mais bon Et si tu vois du stuff on s'arrête hein Vas-y Je t'avoue j'ai un pont gris une air grise J'ai pas de balles euh, okay. Avis de tempête violente Oh, oh non frère ça c'est horrible Quoi si on fait pas si on fait pas un peu de dégâts on, on, on prend des. on prend des dégâts de tempête pour rien genre Il reste combien de temps Euh je sais pas Attends mais t'es ça te jure C'est un truc pour euh, forcer les gens à se battre Mais fa mais ouais je savais pas On est bah, mort Bah je t'avoue euh, c'est un peu relou Ça veut dire qu'il faut va prendre, On va prendre combien de dégâts Je sais pas mais apparemment là on est 19 en dessous du. Oh, attends, attends attends Là y'a du stuff il y'a du stuff Attends mais ouais c'est cheaté ça Vas-y je vais essayer de faire un peu de dégâts là, avec ça hein. Ouais faut qu'on essaye de mettre des petits tics On met des tics et on se barre genre tu vois ce que je veux dire Ouais ah Et en vrai j'ai abandonné le lance roquette Quoique c'est cheaté ça Merde lance roquette Je te laisse la PM verte ou pas Euh non c'est bon C'est bon c'est bon Vas-y viens faut qu'on fasse des dégâts vite vite vite vite Je garde le mur, le mur il est trop précieux en vrai Et je pense que ça va beaucoup se battre de loin là Ah c'est bon on est plus en dessous du seuil je crois C'est bon Je sais pas Bah non c'est bizarre on a fait 0 oh, dégâts Ouais y'avait quelqu'un Mais eh viens faut qu'on essaye d'être à un endroit euh, safe genre euh, où on se fait pas charger aux pompes Oh ici c'est parfait Y'a personne Ouais y'a personne Vas-y go hein Ah mais on est pas dans la zone si justement regarde T'es sûr Ouais on va être pile dans la zone Ah ouais on est tout pile Oh c'est parfait j'avoue Ok mais faut vraiment mettre des dégâts là Ouais là il faut mettre un peu Putain je vois personne Ah là là ici Putain je l'ai pas eu Eh hey, fais gaffe gros t'es pas protégé hein. Oublie pas on est compte des pros Mais pourquoi on a pas pris de dégâts Bah je crois que c'est bon en fait en fait je crois que personne a mis de dégâts donc ça va. Oh putain Oh putain, ouais. oh, putain <rire> aïe, aïe aïe ça tire d'où Je sais pas, mais là je suis protégé là. <rire> T'as raison. Aïe aïe aïe bah, Attends mais ils sont où J'sais hein Je sais pas. Mais hein Je sais pas d'où ça tire C'est quoi cette merde on est protégé, on s'en bat les couilles, hein. On prend la voiture Mais la voiture elle est dans la tempête. Moi je pense que ça, se fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais t'es sûr on prend la voiture maintenant Ouais, je pense, ouais. Tu veux pas sucer la zone Ah, ah. ah. Non, ah mais je... non mais ouais <rire> <rire> Non, non, <rire> non. non <rire> Viens, cache-toi, cache-toi, cache-toi Pas cache comme ça, frère C'est bon, je suis protégé, je suis protégé Non, pas comme ça, gros Non, pas 18. comme ça Non Un marron Un marron Mais frère, tes, tes appuis, ils sont pas solides, là Barre-toi ou pas Oh, sa mère, j'ai plus rien T'as du mini-shield Euh, ouais, tiens. Attends, je te les file après, ok Vas-y, vas-y, vas-y, conduis, conduis mais pourquoi ça m'a niqué mon shield par contre Attends quoique en vrai ici on est peut-être protégé hein Ça m'a niqué mon shield je sais pas pourquoi Ah t'as plus ton shield Non Attends y'a de la viande Ah ouais mais je suis bon Je crois que ça donne pas de shield la viande hein Attends y'a juste un bon pardon Tiens Tiens tiens tiens tiens prend ça vite fait Si mer. Putain merde Attends mais qu'est-ce qui s'est passé je comprends vas pas vas garde hein. le shield garde le shield Aïe aïe aïe Attends, t'as plus de pompe du coup là Si okay, C'est toi qui conduis Euh, j'aimerais que ce soit toi, mais bon Ok Tu veux conduire Non, non, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, vas-y si, vas-y, conduis, conduis Putain, merde oh, vite, vite. <rire> Ok C'est bon, je suis bien Mais c'est honteux, mec Non, mais cette mort, elle est tragique Elle est tragique Oh Oh, je peux lui rouler dessus, à lui Oh bon oh, attends Merde j'arrive pas à le rouler dessus. Barre toi, barre toi Mais t'es dans la tempête T'inquiète c'est safe c'est safe c'est safe. Regarde t'es prêt Y'a des mecs devant J'arrive pas à le rouler dessus Eh <rire> <rire> hey, les voitures c'est incroyable J'arrive pas à le rouler dessus Fais gaffe ils sont forts, ça se voit c'est des mecs chauds Ah la roue Ah je suis mort ah oh mais attends, j'ai un lance-roquette au pire Pourquoi ça tire okay, es prêt, pas T'es prêt T'es prêt T'es prêt, es prêt Oh si j'ai tiré Ils sont où Ils sont où Oh Oh le stuff de fou Là t'es prêt T'es prêt T'es prêt Tu veux qu'on s'arrête prendre le stuff Oh Let's go Un kill Tu l'as eu Ouais je l'ai Mais non T'es un monstre <rire> Mec t'es un monstre. Bon. On a un missile. Taille, taille, taille, taille oh, on a une chance amère oh. T'es où Amaru Non je suis mort. Attends je suis dans la merde. Oh, oh je suis mort. oh ouais je suis mort. Ah ouais mais en fait attends en fait les missiles c'est compliqué quand y a un missile hein. Ouais en fait les missiles ça éclate les véhicules et en gros on, on, on s'est mal dissipé à la fin. Oh la la. Oh merde Est-ce que les gars le chat est-ce qu'il faut absolument descendre d'un véhicule quand il y a un missile En fait je sais pas si c'est des missiles téléguidés ou pas. Euh j'avoue que c'est une bonne question. Oh j'ai rien pu faire contre eux, j'ai trop paniqué, j'ai fait de la merde. Regarde, regarde, ils ont des missiles avec deux. Vous faites <rire> n'a Non, oui, on n'a pas fait n'a Top 20, top 20, on a peut-être des points, non Ah oui, non, c'est fort, hein. Ah, le missile, il est fort, mec. Et ton kill, tu l'as eu, ouais, eu Ouais, je l'ai eu, ouais. T'as vu, tout le monde fait des protections avec euh, les trucs. Ah ouais, oui, il se protège avec un camion, c'est trop fort. Oui, il faut fort, descendre direct. Il faut descendre direct quand il y a un missile. Ah j'avoue, il se protège avec des camions. En fait ça me tue, il trouve tout et n'importe quoi pour faire des protections au final. Non mais c'est bien, au moins on apprend, on apprend de notre défaite. C'est qui qui nous a tué Anonyme. On a fait... Moi je Top me suis tué. Par a fait Par anonyme. Top 20, un kill, ça va, c'est pas mal. Putain, je suis sûr j'aurais pu tuer des gens quand tu roulais n'importe comment là. Et, et les plaques de tôle c'est fort aussi. Hein. Ouais les plaques de tôle je t'ai dit c'est trop fort. Ah, ouais, oh là là, mais eux ils sont forts, hein. Ouais, c'était sûr, j'allais me faire fumer par eux. Il y a combien de roquettes ce mec Il y en a plus que 3 là. Hé oh. hey, tu quoi, si on a des couilles gros, on va à Daily Bugle C'est quoi C'est la ville où il y a le plus de monde. Mais t'es fou <rire> ouais, J'avoue, c'est une mauvaise idée. <rire> J'avoue, c'est une mauvaise idée, je pense. <rire> Merde Là, ah, c'est dur hein. Bon les gars ça va en vrai première game top 20 C'est pas mal On est top 20 sur 50 teams frère tu te rends compte ou pas Ouais on a fait plus de la moitié quoi Ouais en vrai c'est pas mal hein Ah, ouais, ils sont. Oh là là mais, là là. Mais eh, eux, là. ils sont vraiment forts, hein, les mecs. Ah, ouais, gardent. mais regarde-les, regarde-les. Ah, mais ils sont en train de cramer, ils sont en train de cramer, les cons. Leurs protection elles sont dans le feu. Et t'as vu, les poissons, c'est fort, hein. Mais je pense que ce Kanga, il y a moyen qu'il gagne. Coco, là, il commence à être un peu dans la merde. C'est la game des chocs, exactement. Oh ah, ils se sont fait surprendre. Ouais, c'est okay, qui ouais, eux? Non, c'est les tôles, c'est trop fort les tôles. Kinder. Ouais, les tôles en vrai c'est fort. Hein. Tu te mets dans un coin de la zone et tu, et tu poses une tôle. Y'a moyen, les top 1 hein, là eux. Ils sont trop bien. Top 8. Putain, le mec il reste dans un camion! Oh. Mais attends, mais eux je, ils sont trop je, forts! Je vois pas comment il y a 6 joueurs ici là! Hein. Ouais, j'avoue, je comprends pas! Ils sont où les autres? Je crois qu'ils sont pas. dans l'eau et tout! Ah, ah, ouais, eux ils vont top 1, c'est sûr qu'ils top 1! Ils ont la hauteur et tout là, ils fument tout le monde! Oh! oh. Il ouais, un kamikaze lui! <rire> ouais, de ouf! <rire> <rire> mais attends, mais il avait combien de vie? Je crois ils sont en 2v2 hein! Ah non, en... ils sont où les deux? Mais attends, j'ai. Imagine, ils sont en l'air, ils font une skybase. Ah oui, les tentes, c'est interdit aussi. Ah, les tentes, c'est interdit? Ouais. Ok, ok. Bah attends, mais ils sont où les deux derniers? Ah, ils sont en bas. Oh! Oh, oh, oh, les bâtards! Oh! Ah, c'était que une personne! Oh! Lui! Oh, lui 1 v Oh! Oh, le bâtard! Oh oh il s'est niqué! Attends, mais envie. la répulsive! La répulsive, c'est trop fort! Il serait un. Oh la la la la! Mec, c'est Kinder qui a gagné, je suis mort! Kinder, il a gagné, gros! Bien joué à eux! Putain! Et la fin de game, elle était stylée! Hey, eh gros, j'aimerais trop qu'on vive une fin de game! Franchement on est loin encore, j'ai vu leur niveau, on est très très loin Pourquoi tu dis ça gros Y en a il est resté caché dans un buisson, on peut très bien le faire Ils me disent d'enlever le mode anonyme Ah t'es en anonyme toi Ouais je sais pas comment on fait, un mode anonyme, ok c'est bon Moi je crois que j'ai désactivé non Ouais c'est bon C'est bon c'est bon Comment on quitte maintenant Faut quitter ou pas GG Kinder, Kinder le boss Je sais pas du tout On va voir ce qu'il va dire de Dogby. Putain, frère, on s'est fait battre par une barre chocolatée. Je suis mort. Faut utiliser un max les véhicules comme protection et pour se déplacer. Ouais, c'est ça en fait. En fait, la voiture, gros, c'est une bonne strat quand même de rouler comme un kamikaze. Mais je te Mais... je, jure, je, je, je, prochaine game, regarde, prochaine game c'est heal, camion, missile oh. Voilà, voilà, t'as compris, t'as compris Et canapèche, <rire> en vrai canapèche c'est faux En vrai on a fait un bon start hein. euh... Merci Anna, 17 mois de sub, merci beaucoup au salon Alors est-ce qu'ils ont que le deuxième code Je sais pas, moi je me mets déjà après, j'attends que tu le mettes Non ils ont pas dit que le deuxième code. Merci beaucoup, euh... Sils, pour tes 22 MAD. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est trop stylé. Ça vient d'un autre pays. Merci beaucoup. Futuro, merci pour tes 5 francs suisses. Wesh, Mich, à Genève, ce soir, il y a le concert de Nino. Ouais, j'ai suivi, je sais, je mais sais. Attends, minute, mais moi, j'ai pris mes places pour le... quand il vient sur Paris. Francky, merci pour tes 20 euros. Grosse dédicace à Merlin. J'ai kiffé ta vidéo quand tu passais sur les lives et que tu as aidé les petits streamers. T'as fait de belles découvertes. Dommage, je stream pas. Je fais que des vidéos d'humour. Alors, si jamais tu passes, putain, bah si mère Francky, ça fait plaise en tout cas. Tu m'as dit quoi Classement dans une minute. Dans une minute, il y a le classement Oh bordel. En vrai, euh, je sais pas, on est combien de games. Eh, hey, Dobby et Valouz, ils ont été loin ou pas On verra. Hein. Ah, en voir. vrai, moi, si je repars avec 50 balles, ma journée elle est rentabilisée. Mais, euh. Ah, attends, il y a le système de points. Attends, attends, attends. Système de points. Top 1, 25 points. Ok, trop cheaté. Top 2, 22. Top 3, 20. Top 4, 18. Ok, donc les tops, ça donne masse points. Euh. Top 20, c'est 3 points. Hein. <rire> ça va, non ah. J'avoue, le, top... le top 1, c'est 25 points. Top 20 3 points et élimination 1 point Ça veut dire nous on a 4 points en vrai Et 4 points c'est comme si on faisait un top 18 Ouais en vrai les tops c'est trop cheaté mec Regarde top 10 c'est 12 points Juste non, on restant en vie jusqu'au top 10 kick. Je t'ai mis un kick Je il était violent <rire> Mais tu sais es que t'as vraiment décollé hein. <rire> Mais gros je me suis envolé Et J'ai vu, vu j'étais en train de tomber d'une montagne Je me suis dit c'est mort je, je reste pas en vie sur ça Mais ouais, top 10, 12 points En vrai, gros, c'est le top qu'il faut viser C'est pas les éliminations Putain, c'est la merde Elles hein. sont longues les minutes à drogue <rire> J'avoue, il a dit dans deux minutes, non Une minute, il avait dit Ah ouais, interdiction formelle ah. d'utiliser les items suivants. Réparti... Deuxième clé, let's go! Répartition du cash price. Mais attends, mais gros, il n'y a que le top 5 minimum qui gagne du cash price. Ah, ça va repartir les mains vides, hein? Ouais, je crois. Hein. Top 5, 1000 dollars. Top 4, 2000. Top 3, 5000. Top 2, 7000. Et top 1, 10000. Là, ça va repartir okay, Clairement, euh, On va repartir bredouille. Ok, c'est bon, ouais, c'est le bon code. Ok, drogue alors Bien, Wage. Ouais, je... Y'a le classement Ouais, je vais te dire, attends. Bah, pourquoi ils l'ont pas mis dans le Discord Allez, j'espère, on est. Je pense qu'on peut être quand même top. Euh... Bah, on peut être que top 20 en fait. Oui, je pense qu'on va être top 20 en vrai. En vrai, top 20. En vrai, les kills ça donne rien. Ah ouais, un kill c'est. Ouais, bah oui. Un kill c'est un point, mais frère, un top 10 c'est 12 points. C'est trop cheaté. Faut qu'on vise le top. Les buissons c'est fort aussi, mec. hein Ouais. J'avoue que le imagine, mec imagine, là. le mec qui est sorti va buisson Imagine, on arrive à pré-shot le buisson de fin de zone et on entoure le buisson de tôle. Oh. Non, mais ils vont se douter d'un truc aussi. <rire> rien... oui, ils pourront pas s'approcher. Ah, si, il y a les missiles! Mais même, tu peux venir par au-dessus! Ouais. On <rire> pour le buisson de tôle <rire> Le de tôle Ah, on est top 22! Quoi? Putain, c'est fait doubler! Il y en a, ils ont fait beaucoup de kills, ça veut dire. Mm. Top 22. À skip oh. on est devant Tixi. Bon, ça va en fait. Oh, on ouais, est chaud. Ah, 36 points. Ils ont 36! Ouais. <rire> Je sais même pas si on fera 36 points au total hein. Et un joueur il s'appelle Bon Appétit Ah ouais frère Ok je mets ça de côté Top 22 Ok Ça <rire> va ça va Le mec dans le buisson il a fait 9 kills Ah ouais le mec qui était dans le buisson en fait il était chaud hein. Mais tu sais que je l'aurais jamais trouvé hein Technique roquette et mur plus voiture et là OG et le heal. Mec faut qu'on prenne du heal, une AR. Non mais un pompe c'est important quand même non? Franchement je suis même pas sûr hein. Tu sais que tous ceux qui jouaient fin de zone, je sais pas si t'as remarqué, ils jouaient PM hein. Ouais c'est vrai. Je pense qu'on va pas prendre de pompe. Ah Si les gars ça a commencé, on a déjà fait une première game là, on attend pour la deuxième. Je crois que ça a lancé hein Quoi Bah tout à l'heure il avait marqué 99 joueurs en attente et là il a marqué en attente du matchmaking Oh t'as raison ouais. Putain toi t'es chaud toi, toi tu connais hein Ah il connaît. Ouais c'est que Fortnite et moi euh Allez deuxième game Et il y a combien de games au total 5 Ouais 5 Ok Purée En vrai moi du moment qu'on se fait pas tuer au tout début ça me va On peut rester longtemps en vie. Hein. Faut on repart, à, on repart à l'île de pêcheurs ou pas Euh. Honnêtement, je suis pas chaud. Elias ouais. Euh. ouais Wesh Vous avez fait combien On a fait top 22. Top 22, les ah, top 20. Je sais que. mon dieu, vous avez fait mieux que <rire> nous. Vous avez fait combien Thomas, Thomas, Thomas, camion, camion, tole, Thomas, camion, tall. Ok, camion, camion, vas-y, c'est bon <rire> Attends, on va où On va où Euh. On va. En vrai t'as raison c'est peut-être une bonne idée finalement l'île des pêcheurs Vas-y on, on retourne à l'île des pêcheurs C'est le même bus que tout à l'heure <rire> On va retourner à l'île des pêcheurs <rire> Let's go Mais du coup faut qu'on ait un max de tôle. Ouais Ça se trouve où les tôles Bah je pense que les. de toute façon mec dis-toi Les endroits où il y a les tôles il va y avoir du monde Je sais pas ça se trouve où bah, déjà, Shifty Shaft, je pense qu'il y en a rien. ils disent dans les caisses rouges, les caisses à outils. Oh mais il y en avait une tout à l'heure Tu l'as pas ouverte Non. Ok, non, mais au moins, on sait, on sait, on sait. On s'améliore de game en game. Frère, on a improvisé un spawn, il est exceptionnel. Après, là, ce qu'on est en train de faire, on aurait peut-être dû le faire avant le tournoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, en vrai, vrai. Ouais, en vrai, j'avoue. Parce qu'en fait on aurait pas pu savoir que dans ce tournoi il aurait fallu jouer comme ça tu vois Bah si mais on s'en serait pas On aurait pas été sûr Ouais Moi je savais que les tolles étaient puissantes Mais je, je pensais pas à ce point là Et les camions ah, j'y ai pas pensé Je crois qu'il y, qu y a personne hein. si, si, si, si. Aïe aïe oh, mais non c'est un chien. chien La vie s'il si me tue là j'ai trop la haine Non meurs pas meurs pas s'il te plaît Mais gros il continue à me tirer dessus oh Ah ouais oh. Mais frère, je jure la vie de ta mère Il te rush ou pas Non je suis pas mort, je pense pas qu'il va me rush Oh si il vient Il vient Non mais gros... Ah j'ai pas d'armes hein. Mais il jure il me tue comme ça Mais j'ai même pas spawn Putain j'ai pas d'armes Ah il vient, il vient me chercher, oh il vient me chercher gros il le veut son point Mec là je suis son petit point, je suis sa petite friandise Il Par est là. plus, mais j'ai pas d'armes mon ref. Ouais non mais je sais. Et attends je crois il est plus là. Attends mais il est où je comprends pas là. Putain Maru il va falloir que tu gères. Il, vient il pas va falloir que tu gères. Il a pris une arme, il m'a fumé direct. Mmh. J'ai trop le Je suis passé trop près. Ok, vas-y bah gros je suis sur ta POV Après tu peux prendre ma carte Mais je sais pas si c'est <rire> si tu pourras me sauver quoi Alain Attends mais t'as rien ah ouais, t'as rien du tout Ah ouais non j'ai rien hein oh, poteau poteau c'est la merde Gros je suis désolé Fais gaffe c'est risqué là Oh y'a un coffre Tu penses tente ta carte ou pas en vrai, le, le mec il est plus là je crois, mais le problème c'est que c'est que dans tous les cas il va falloir que tu à un buste et ça va faire du bruit. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Wesh Mais non Wesh Quoi <rire> La pire game du jeu. Oh j'ai trop le se. J'ai peur Il est solo Ben J'avoue, il est tout seul. Non, mais oui, ils sont trop forts ça Ah, va bah se voir. là. Ah, bah là. Non, mais ça, c'est un ennemi, ça. Non, mais ça, c'est un ennemi IRL. Comment ça, c'est un ennemi IRL Mais mec, euh, il <rire> y avait trop de haine dans son chou. <rire> ouais, il y a moyen. Je pense lui, t'aime pas en vrai. Gros, il t'a fumé direct, <rire> t'as rien pu faire. Tu courais comme un bambin. Oh, j'ai la haine. Bon c'est fait éclater hein Crouton Dobby est de retour parmi nous Après je peux balader sur... n'importe comment aussi T'es hein. sur Flystract euh, Flystract Non bah j'ai enlevé mode anonyme mais euh... Ah mais toi tu vois tout le monde en anonyme Ouais alors j'ai ah, enlevé le monde. Oh Nextaz il a tué Dobby, je suis mort Ah oh, bah il a tué Valouz bah il a tué toute la team mais non, bah... non mais les gars crient pas au streamac wesh je Moi aussi les... il Bah oui <rire> Moi aussi il dit streamac <rire> eh, J'ai trop la haine je suis dégoûté Bon bah on va attendre 30 minutes hein Ah j'ai trop le seum en vrai euh, Moi je vais Dwag moi Comment tu fais tu... Il est en live sur Twitch Ah tu regardes son, son live Ouais il a le mode spec et tout Ah ouais j'avoue c'est nul Attends, mais on là, on ils peut... sont fous, ils sont déjà au milieu de la map en train de se fight hein. Non mais on peut regarder les autres teams Mais en vrai c'est une dinguerie hein. euh... Ah Glorious revenja, c'est lui qui m'a tué je crois Ah ouais lui ça se voit il est chou, il est déjà trop bien ce stuff en vrai Oh ils ont pas peur ils se baladent avec leur voiture avec une toilette et tout Ah oh ouais Ah oh ouais c'est dur mmh, ça me, ça il t'a soulevé main, oui. On s'est fait fumer Oui ça me gratte trop la main Je sais pas ce que j'ai ah, je suis sur Cocteau Mais en fait hey, la technique c'est vraiment les camions hein. Tu vois que des mecs en camion, ça me fume on a, on a mal drop, je sais pas comment ils ont fait pour drop mieux que nous comme ça ils Bah... Ils le, le toit avant ouais, nous, ils avaient avant nous et tout Je drop pas assez bien en fait C'est vrai qu'on est arrivé 10 minutes après eux hein. Ouais. Alors pourtant on a pas hésité sur le spawn, je comprends pas Il a eu le temps de se mettre full shield Trouver un sniper Et me la mise Attends mais je suis, sur, je suis sur une POV, ils sont en train de pimper, ils sont en train de pimper leur camion Ils ont moi mis des grosses pas pas la même. Moi je vois Skyhart là Ah non moi je suis sur Cocteau Ah ok Attends je vais regarder Skyheart Non mais je là j'en fait je suis sur live de Dwag et ils, ils speck plein de gens tu vois Ah oui ok ok ok Vas-y attends je vais mettre le live de Dwag Ah mais est-ce que je suis connecté à Twitch Ah, Il a sauvé, sauvé ce du coup, putain. Il mmh, est mmh, mmh, mmh. Ah bichouillasse Il était sur leur POV Ouais là il est sur leur POV là Mais eh par contre faut, faut qu'on fasse plus de points qu'eux hein. Ah ça y est ça y est Ah ouais bichouillasse Je vais mettre un peu le son En vrai Dwag il est trop fort dans, dans le cast hein. Mais c'est normal que la qualité Ah voilà Oh non, ils sont en train de se faire tuer? Dans le s'il vous plaît. C'est dési. sauté. Non! Oh, c'est trop mignon. Ouais. tu peux me prendre ma carte. Oh mince, prendre ma carte, tu me l'annules si tu veux. Surtout j'ai joué que c'est tout. Oh Bichou Ella, ils ont la vie oh, Le pauvre Bichou, il avance, il se vers vers Jolavani et Tixy, c'est même pas. Ah mais oui j'avoue nous on voit Il est mort Il est tellement mort oh Mais gros là il est en train de se suicider hein. Il est tellement mort Mais du coup là nous vas... on a officiellement marqué 0 points Ouais 0 Oh ça fait mal ça Et voilà il y en a ils prennent des maisons aussi hein j'ai l'impression qu'il s'est euh, fait. Il s'est ah, trompé par Tixi! Mais euh, ça, ça va, va ça, ça va. va. Si tu piques qu'une fois, tu pas. Je que mal, je crois ma, qu'il va bien. Ça la légende raconte. <rit> tixi il vient de tuer <rit> Bichou! <rit> ah ouais, merde, j'ai pas vu, il a pas montré, Dwang! Tixi vient de tuer Bichou! Bon, malheureusement, on a pas eu le temps de retourner sur Bichou. Mais vous avez vu la barre des filles. ça arrive tout Il tire sur la voiture, je Laisse -y, laisse -y. Compliqué quand même le tournoi. Non, en vrai, il son... y a des grosses têtes. Mais pourquoi j'entends la voix à douag douag alors que j'ai coupé son stream et sur... <rire> Ah ouais Oui Non, moi j'entends pas. Ça vient pas de Discord en tout cas. Son, pas. Okay. Mais, Mais mec, j'entends la voix à Le son, il y a une écho. Comment ça, il y a un écho, les gars mais moi aussi les gens me disent y a un écho Mais, mais le son n'est pas est sur mes enfants. C'est impossible <rire> Toi tu l'entends toi Mais oui je l'entends <rire> Mais attendez là les gars vous entendez le jeu Ah c'est bon je l'entends plus là Attends, attends, j'ai une question. Ah, un peu... Tu l'entends, là, là, là Ouais, là, je l'entends, là. Ah, mais c'est à cause de moi hein C'est toi, tu me le castes Mais, hein Mais attends, mais c'est trop bizarre Ah, à, à mon avis, dans ouais, dans tes paramètres, euh, t'as quoi comme carte son Euh, frère, je t'avoue, j'en sais rien, je suis à Webedia, ils m'ont fait un setup que il est trop trop technique. Mais Genre, t'as une carte son Ouais. Une okay, Midas, je crois. Ouais, je pense que tu dois retransmettre le son de ton live, Enfin, de, de ce que t'entends, je pense, je sais pas. Attends, mais eux, ils restent dans la zone Oh, mais attends Mais wesh Mais attends, ils vont, ils vont pas faire ça tout, toute l'année, quand même, si Et attends, j'ai une question. Attends, je suis choqué, Michou, je suis sur deux joueurs, ils font une strat de fou. Ah ouais Ouais, t'as vu, t'as vu là où il y a la carte avec les coffres légendaires Ouais. Il y a une espèce de souterrain avec un lac souterrain. Ouais. Ils sont là, dans la zone, depuis une demi-heure, et full canapé, full poisson, genre. Ils font que pêcher. Ils ouvrent tous les coffres, ils font que pêcher, ils prennent tous les îles et mais tout. Mais en vrai, pêcher, c'est puissant. Hein. Attends, mais c'est viable comme strat hein, ils, ont un... ils ont un kit, je vois un kit là-bas. Il y a des bandages, mais ils ont tout. Des splashs. T'es mal la couleur de mes habits. C'est mal la couleur de mes habits ah. Mais attends, t'entendais pas la prod au début ah. T'entendais pas la prod Non j'entends maintenant là, là j'ai entendu là. Ah ouais oui. <rire> Mais attends mais c'est relou Mais ça veut dire que t'entends mon son du jeu, non Non, ce son du jeu je l'entendais pas. Mais bah, attends mais c'est trop bizarre en vrai Attends mais je suis choqué de leur strat Michou Mais je suis attends je suis mais même mon chat il a une écho du coup Oh vous êtes mort les gars Salut Non, mmh. ils sont mort. non mais les gars, quoi, les gars gars je, je, je, je suis sur deux joueurs ils ont une stratégie j'ai jamais vu ça de ma vie Mais ils sont trop forts hein Il y a des gens je pète mon crâne comment non, ils, sont, oui. ils sont trop forts Non mais eux ça fait vraiment depuis le début de la map ils sont dans la zone là ah frère oui, ils, ils arrêtent pas de se soigner à chaque fois Oui, oui, ils sont ouais. dans un souterrain oui. que canapé, Merci Antoine un Pellier oui. Merci beaucoup Merci l'ont fait la première pour pas à de ça Ah putain... Mais ah mais ils ouais. sont dans la... Attends, mais j'avais pas compris, ils sont dans la tempête Oui, depuis oh, le ouais. début Oui, ils, début, oui ils sont dans de la tempête la Et ils font que de se soigner, genre ils ont une technique de fou, de fou malade Mais what the fuck Ah mais ils cassent des glaciers, y'a des splashes dedans, je savais pas Mais t'as vu, eux Ils vont mourir dans tous les cas, mais genre ils grattent v'là les poings, mine de rien Bah ouais mais frère... Euh... Après le gameplay il est un peu chiant quoi Ouais bon après, après ils sont Mais après... Non mais attends mais euh, ils, ouais. ils, ils ont fait top combien première game C'est traki tra apparemment on me dit c'est traki Les gars je vous jure ils connaissent l'emplacement de tous les heals c'est choquant Ah mais frère ils sont <rire> trop forts les gars, Ils connaissent <rire> le jeu de ouf En vrai ils sont forts Mais tu sais que nous en la seule stratégie qu'on a avec euh, Bichou c'est de se cacher dans les buissons Et d'attendre que ça passe hein En buisson, ça fait spawn kill Ouais non, on s'est fait tuer dès le début comme des quiches Ah ouais vous avez spawn nous. Ah. Mais nous on va avoir. On a une stratégie pas buisson mais camion. Ah, genre en mode vous prenez des véhicules et vous tournez un peu partout non Et on, ouais. on, on essaye de se cacher derrière aussi. Mais il y a les okay, ouais, bah... c'est fort hein. Bah attends, mais moi je pensais que Elias et Michou, je pensais que vous étiez quand même un petit peu fort au jeu en fait, pas du tout. Bah. Non mais genre, en fait, en fait il y, y a quand, quand même une différence ouais. Il y a une différence entre ça et le fait que, les constructions, genre ça change le jeu. Mais c'est pas le même jeu, non, ça. Non, c'est pas à ça. Avoir. Bah, déjà, oui, ça change le jeu, mais gros, il euh, y a une différence entre Michou Amaru et, et, et, et Tixi et Moshoué, et ah, ouais. quoi. Non, ouais, par contre, vraiment, il y a une team, je crois, c'est Tixi, Joe Lavani. Ouais. Euh, franchement, je vais. J'ai pas envie de rien dire, mais il y a beaucoup de déséquilibre au niveau des teams quand même. <rire> Faut pas aller sur leur chemin. Allez il y a des teams franchement le déséquilibré et faramineux genre il y a que des tryharders et nous en fait nous on est juste là pour faire les clowns je crois. Oui, c'est ça nous on est là on amuse la galerie. Oui, on est là faire paté nous. Tu fais fais de présence, c'est bien mon gars. Mais attends, j'ai envie il est encore en vie le mec qui joue avec les trucs là. C'est bon là il vient de mourir là. Ah merde, je voulais regarder sa POV. Non mais c'est par contre oui, c'est pas du tout Fortnite qu'on regarde hein. Mais frère, c'est que moi quand j'ai vu le top Mais ouais, j'avoue là, c'est un autre jeu hein. Ouais vraiment véhicule poisson tôle je <rire> Et, les répulsifs aussi les, ils balancent des répulsifs ah mais c'est moi aussi le monde. mais moi déjà moi je galère ai de ouf sur euh, le jeu parce que moi c'est la première fois que je joue clavier souris de toute ma vie hein ah oh, oh, oui mais, non mais toi mais, mais <rire> <gros>. <rire> oui bon euh, entraîne-toi <rire> un peu avant là la limite quand même <rire> voilà, bah oui, bon ok, je troll un petit peu, il est vrai, mais je suis avec mon pote Bichou, on s'amuse. Il t'a insulté direct. <rire> Et en vrai les gars, je pense que ça peut être bien qu'on fasse une alliance finalement. Bah ouais Amaro, ah, t'es pas d'accord Bah je pense qu'on va se faire ban de tous les tournois sauf... Si <rire> <rire> ouais, j'avoue, y'a moyen. Oh, euh... moi, moi, je te jure, Elias, je pense qu'en scrade a des gens ils font une alliance. Vraiment, je te jure, je pense en secret. Non, frère, à, part... à partir du moment où il y a de l'argent, je pense qu'il y a des trucs bizarres. Oui, non, mais là, frère, ça veut dire le. Elias, Elias. Non, Faire mais non, parce que tu, tu là, fais une alliance, t'es cramé. Mais oui, un tournoi à 25 000 dollars, non, je pense pas, mec, je pense pas. un, il a juste balancé genre, ouais, quand tu vois que j'ai ce skin là, tu me tues pas, tu traces ta route et tout. Ah, ouais, a moyen, ça y a moyen, ouais. Oh, y'a des gens, ils ont les mêmes skins. Bah oui nous on a les mêmes skins Bah on a fait oui, exprès T'as vu je pense y en a un il a, il, a, il a dû aller en vocal avec quelqu'un d'autre tu dire ce skin là précisément tu le touches pas Tu tires pas dessus et tout tu me laisses 25 000 euros, wesh C'est pas toi Bichou qui me disais mais moi je suis quelqu'un de super optimiste je vois toujours le meilleur chez l'homme Chez chaque personne et tout <rire> Avec l'argent je vois plus trop le meilleur Ah putain Après 25 000 balles je peux <rire> pas de <rire> On pas mentir, hey toi, euh... hey Yass, Yass, toi ça se voit pour 25 000 euros, tu fais des dingueries 25 000 balles je t'avoue que tous les coups sont permis Mais regarde par exemple la fin de la zone La, la dernière zone en fait je me dis c'est impossible qu'on gagne La toute dernière zone il y, y a encore 15 joueurs Ouais c'est trop dur, c'est trop dur C'est trop dur, Le, en vrai il y, y a un vrai level Moi je pensais que c'était vraiment honnêtement un level moyen voire ouais, même tu aussi, vois Ouais moi aussi, moi aussi euh, Là je vois des teams, je vois, je vois des gens comme Skyheart je vois. Je vois Skyheart. Mais vois tu vois, mais, même, mais moi je pensais même que Skyheart et tout, ils étaient quand même.. Euh, ils avaient quand même un niveau euh, tranquille. Je me suis dit, ils ont pas ah joué mais... depuis longtemps. Ah mais t'es un ouf, mais Skyheart, il est trop trop fort, hein Mais Skyheart oui il est trop intelligent, mais. Oh il a pas joué au jeu depuis longtemps si Bah en vrai. Bah en vrai, peut-être que ça se perd pas, non Aussi, tu vois. Ouais c'est vrai, vrai. vrai, Ouais mais là le jeu il a changé, je tu je vois. vois traces, ouais ouais des je des pense. Gras, mais bien, en fait. Bien, il... oh là là. Dis-toi, moi là, j'ai joué euh, ah les C'était euh, saison 1, Tilted n'existait pas encore. Bah ouais, C'était l'époque du double pompe, du euh, en or. C'était trop bien. Regarde la POV de Traki, là, ce qu'il est en train de faire encore. Il est encore vivant, euh, Elias. Ah, ah ouais Ah bah c'est pas Traki que je regardais alors, moi. Oh, gros, il est tout en bas de la map. Il est à côté de Circuit euh, Chunkers, là, dans le désert. Oui, il est déguisé en bonbon, là. Putain, oui, mais je peux pas regarder. Il est... Il est... Mais frère, mais il est trop fort Mais c'est une, une folie Mais regarde, ouais Il se soigne tout le temps Ah ouais C'est que ça Mais attends, mais en plus... Mais attends, mais euh, Comment on voit la map Ah oui, M... Mais attends, mais il est top mais... combien Non mais regarde, regarde où il est par rapport à la mais zone Mais hein. hey il, est... il perd 10 PV par 10 PV, il reste en il il vie prend des Non mais il va mourir, là il va non, mourir Non, là, là il va die, là il va die, là il va il y a moyen qu'il ait capté où ils étaient les autres poissons, Non, non, mais non. Le frère, là, il a plus que de poissons mais non, papa, mais hein. bah, il justifie même s'il meurt, dans tous les cas, il fait un top 5 là. Ouais, bah oui, ouais, en vrai, il a gratté de ouf. Mais non, mais le pire c'est que s'il fait top 5 à, à chaque game, bah il est minimum top 5 sur le tournoi. Hein. Ah, il va il va mourir. Ça ouais, il le sait. Oh, mais en, en vrai, vrai est il est trop est fort. Top 3, il ouais. est mort top 3. Top 3, euh. frère. C'est quoi, je pense que son allié va dans la zone lui. Tu sais, genre lui il rush et lui il fait les soins. Mais si hey, s'il fait top 3 à chaque game, j'avoue, il gagne il gagne au moins 5000 euros. Bah oui! Ah, bien joué à eux. C'est les mêmes Ils ou pas? Nextase, uh, Sayan ah. Putain, mais le crack, mais c'est un crack, frère. C'est un crack. Moi ça me spam rugby, il va le kick, mais je pense pas hein. Non je pense pas, ça fait pas de Il a pas le droit non. à traquer. Non en moi, fait, en il fait juste droit, hein. il profite, il profite euh, Des types de jeu tu vois. C'est ça frère. Moi, les gens ils de la méta tu vois. 3, hein. Je pense que ouais c'est une technique de rat, mais technique efficace pour <rire> lui. <les joueurs. rire> je suis d'accord. Il veut vraiment ces 5000 balles. Hein. Ah mon gars Ah <rire> euh, mais il va les avoir je crois. Hein. Vas-y bichou, retourne oh. sur notre channel ah, les Ciao les ciao, mecs à bah tous. Vas-y ciao les gars. à toutes. Attends. Eh, 10 si vous voyez un skin... <rire> <rire> Vas-y à toutes, à toutes. J'ai bien envie oh. qu'il fasse un top 1 quand même pour voir il en, il en pense quoi, Dwag. Traquis Ouais. Mais comment tu veux qu'il fasse top 1, c'est impossible. Bah si jamais il y a une grosse tuerie, je sais pas. Ouais j'avoue avec une grenade ou un truc comme ça, je sais pas. Mais après, là je me dis dans le classement général... Si là il a fait top 3 qu'avant il a fait top 3, il y a moyen classement général il est top 1 hein. Ah il y a le classement voilà bon, on va être bas hein. Traki top 7 Ah top 7, ok ok Et il a 0 même zéro élimination en fait, c'est ça qui fait la différence et... Par exemple tu vois les, les, les, les, les top 3 premiers ils ont 14, 17 et 12 éliminations Donc ça Putain. fait beaucoup de points en vrai Ah ouais ils sont chauds en vrai donc non, je pense pas ça. que la, la strap de traquer soit worse en fait. J'avoue. Mais s'il fait quand même top 5, tu vois, il gagne déjà 1000 euros en vrai. Ouais. Mais. euh. nous on est, est On est pas loin du top 5 hein. <rire> nous, mec, on, là on est loin. Oh, j'ai peur. Merci à vous aussi. Merci mon pote. Si, si, je la vanille douzième. Mmh, mmh, mmh. Putain, je suis venu pour le top 1. Bah les gars, en vrai, euh, je pense que le top 1, je sais pas si c'est ici que vous allez le voir. En hein. vrai, <rire> <rire> on va essayer, mais bon. Belle description, si mermoureuse. Tu vas refaire du 60 secondes ou pas Vous kifferiez En vrai 60 secondes vous kifferiez J'en refasse Après le but euh, J'avoue le but euh, C'est de jouer à 60 secondes Jusqu'à ce qu'on reste en vie hein. J'aimerais bien hein. Vous êtes claqués On est trop nul est... Mais en fait Je pensais J'avoue que même moi Je me fais un peu surprendre Par le niveau de jeu des gens Je pensais que les gens Ils allaient être quand même Beaucoup moins forts Là j'ai l'impression Que tout le monde A travers le tournoi en fait nous on a pas trop tryhard. Valentin m'a sorti 2 euros merci On est, on est e même pas 24e Bah en vrai gros on a fait un top 22 Un top 40 il euh, a moyen soit top euh, 35 Top 5, 40 ah. On est combien ah. On est top 40 Bah non mais là... Euh, j'ai eu peur j'ai eu peur On est top 30 30 Ouais top 30 Putain, ouais. c'est <rire> <fou. rire> On est <rire> Avec un point de plus que à son corps Oh ça va, ça va, ça va. Et eh viens, on essaye de finir devant eux au moins. Et Dobby et Valous, tu sais ils sont combien Non. Putain, on sait pas ils sont combien oh, les compatriotes, les croutons. Dobby et Valous, ah si, 43ème, 0 point. Oh bah ça va J'ai le Hadziel Thomas, 48ème, 0 oh. point. <rire> eh au moins déjà, déjà on n'a pas 0-3. On n'a pas 0 points, on est bien. Alors est-ce qu'il y a le code de la map Allez c'est parti je me mets prêt. Ok qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait cette fois euh, mec viens on. Pff, putain, en fait là j'ai peur de remourir au spawn moi. Déjà je pense que maintenant, les mecs à côté de nous qui sont chauds, ils savent qu'on va spawn ici. Et ils vont, ils vont essayer de nous fumer dès le début parce qu'on ouais. est deux points, points ouais, gratuits ouais, ouais, pour ouais. eux. En vrai c'est dur Essayer de gagner, bah c'est ce qu'on va essayer mais comment frère c'est impossible Vous vous rendez pas compte du niveau des gens en face en fait Les gens ils sont... En fait ça se voit qu'il y a de la préparation, de la technique et tout dans leur gameplay Mais je pense vraiment qu'il y a toutes les teams qui sont dans le top 15 là Ils ont tous train une semaine Ouais ouais ouais ouais C'est parti pour un top en vrai je pense que... On peut le faire, ce que j'aime bien avec Fortnite, c'est que sur un, un, sur un coup de génie, on peut le faire Tous les streamers sont en galère <rire> En c'est trop marrant là les, les gens, ils ils là les gens vont commencer à aller à les les gens qui pourront pas gagner, genre les top 10 et tout, qui sont un peu chauds quand même Ouais Je pense qu'ils vont, ils vont commencer à se dire, euh, vu qu'on peut pas gagner, autant qu'on prenne des risques et ils vont aller à tilted. Tu crois Ouais je pense Tout le temps comme ça les tournois tu veux qu'on aille la première? Game. Mais non, on est mort. On est mort, soit on y va nous. <rire> ok, j'avoue, j'avoue. Et mais moi, euh... j'ai... Non, mais nous, faut qu'on pense un peu en mode streamer. Il faut qu'on reste en vie le plus longtemps possible. Ouais. Parce que vas-y, j'ai la flemme de me retaper 20 minutes ou... Où... Ouais, franchement... Ouais, franchement... Assurez-vous d'avoir une voiture. Ouais, en vrai, si on a <rire> une voiture, normalement... Hey, normalement une voiture et 200 pv on... on peut pas se faire tuer comme ça d'un coup Y'a des missiles frère On est 95 là Après je sais pas si a des gens qui ont abandonné peut-être Ah tu crois Y'a moyen hein Ah ouais en vrai y'a moyen Et non les mecs la, la strat de rester dans la zone euh, et d'avoir du heal. Euh... Non faut trop connaître le jeu par cœur. Ouais bah oui faut connaître. Traki à, à skip ouais et dès qu'il prenait euh, une caisse avec des poissons, il savait direct où il y en avait d'autres. Oui non mais oui j'ai vu sa route en voiture, il savait exactement où est-ce qu'elles étaient les glacières. Ouais ouais donc euh, c'est mort. Nous on va faire ça, on va finir top 28, on aura trop le seum. <rire> 97 Putain j'avoue le premier il gagne 10 000 euros à deux Tu te partages ça fait 5000 balles frère T'as c'est une voiture hein 2005 ouais t'as une petite voiture 2005 t'as une voiture toi Moi ouais, j'ai une voiture T'as quoi Mec euh, je dis pas hein Ah c'est secret <rire> Non en vrai c'est pas secret les gens ils savent Toi t'as quoi J'ai une 208 moi T'as le permis toi déjà Ouais bah j'ai la même Kinox en fait Ah jure? Ouais, ouais ouais sauf que la mienne elle est jaune Ok. T'es Kinox il a fait un accident. Ouais, bah moi aussi j'ai fait un accident. T'es un mytho. Je <rire> te jure. T'es un mytho. Attends mais... Ah ouais mais attends toi j'avais vu un truc que t'avais fini dans un fossé là. Bah oui. Ah mais c'était avec ta voiture Bah oui. <rire> et tu l'as réparé depuis ou pas Non pas encore. Ah merde. En fait je l'ai pas réparé parce que la voiture elle est au nom de mon père. Et du coup bah faut que je lui dise, faut que je le prévienne tu vois. Mais attends parce que ton accident faut que tu me dises comment tu, c'est comment tu, comment possible Genre Bah en gros euh, j'étais en train de conduire tu vois Ouais Et j'ai dit à Bichou mets cette musique okay. C'est une musique que je kiffe de ouf t'as vu C'est une musique d'amour un peu Bichou il met la musique Et tu sais Zama pendant que je conduis je fais l'over Je le regarde dans les yeux je lui... je lui tiens les joues je le regarde dans les yeux je chante tu vois Comme si je l'aimais Ok je vois Et je... Comme, je regardais, comme je regardais pas la route Je <rire> dévié de ma trajectoire Et <rire> j'entends <rire> Et en fait c'était ma voiture dans le fossé quoi oh Mais t'as pas entendu un petit, un petit bruit d'herbe ou quoi avant, euh, genre t'as pas eu le temps de réagir quoi, impossible Non non non non, oh, sur, sur l'autoroute quand tu euh, dévites ta trajectoire, tu sais, t'as les lignes blanches, et font ouais. un gros bruit sous les ouais, pneus Ouais ouais ouais Mais moi c'était pas l'autoroute, c'était une, euh, une départementale oh, Putain Mais hey, gros ça doit faire flipper quand même hein. Ouais Tout ça à cause d'une musique de Lover Faites attention au volant les mecs, hein. Mm. Faites pas les cons comme moi. Mais en plus ça veut dire euh, départemental, tu roules à 80. Non, je roulais doucement, j'étais à 40. Ah oui, ok. En vrai, 40, 50, un truc comme ça. En vrai, tu peux quand même faire un gros accident à hein, cette vitesse. Hein. Mm. Bah, en si plus, ma voiture, dit... elle, a, elle, elle, a, elle a une option, ma voiture, quand je dévite ma trajectoire, elle me laisse pas, tu vois. En gros, faut que je mette mon clignotant pour dépasser une ligne. Mais là, il n'y avait ah. pas de ligne, en fait. Ah ouais Hmm. Genre ah sur l'autoroute oui, donc... moi je peux, je peux conduire sans les mains si je veux sur lauto Oui, t'es en mode serein quoi. Ouais. Et du coup, là t'étais en mode serein, en mode c'est bon, au pire il y a la voiture. Ouais, enfin dans ma, dans ma tête, je tenais le volant, tu vois, j'allais aller tout droit, genre. Ouais, je sais vrai, pas ouais. que ça pouvait autant dévier. Allez, lance, ouais, je 99. <rire> J'avoue là. Il manque un duo, les mecs. Et pour une fois c'est pas nous Tu penses c'est Bichou et Yas le duo dissipé <rire> Y'a un moyen Ah il lance à 30 apparemment ils ont dit Ok Bon ça va Il a dit lancement à 30 Ok ok ok, 19h30 J'aime bien le chat, il nous donne les infos, ils sont chauds Et c'est quoi la voiture de tes rêves La voiture de mes rêves Mec en vrai, j'hésite entre trop gros Mais déjà ça y suivait Mais je pense que c'est Lamborghini Urus ah oui, ok, je vois. Ah, Lamborghini, Lamborghini Urus Mansori gros. Tu regardes ça sur Google. Alors attends, quelle couleur Mec, t'as ça dans ton garage. Euh, la Lamborghini Urus en jaune, en jaune direct. Moi je suis en jaune. Et c'est le jaune comment Bah, en vrai, moi j'aime trop le jaune. Hein. C'est une couleur qui te va bien, je trouve. Le jaune Ouais. Ah, si, bien. C'est gentil. Ça me fait plaisir carrément. Ah ouais Ouais. Jaune-orange, je trouve ça te va bien. C'est vrai? Ouais. Ça me fait plaisir que tu dises ça, gros. Ouais, elle est pas mal. Mais euh, je sais pas pourquoi il y a des. des euh, il y en a, ils ont le capot noir. Des Urus? Ah, ouais, mais c'est en, en, en, en carbone, genre, non? Je sais pas. Mais tu regardes Lamborghini Urus Mansori, gros. Pff, ouais, c'est bon, je la, ouais, je la vois. Ouais, c'est incroyable, hein. Je crois que c'est X6 blanche moi Mais regarde mon t-shirt il est pas orange, il est vert Vous êtes fous quoi J'ai un t-shirt orange seule, non. Mmh, 101, il y a 101 personnes, ouais c'est bon ça veut dire qu'il y a tout le monde là Là ça va lancer là voilà. Ils vont bientôt lancer il est jaune, what the fuck Il est jaune. Non, les gars, mon t-shirt, il est pas jaune. Non. Mais ça, les gars, c'est vert. <rire> Comment ça jaune tout le monde dit, mais attendez, mais je rêve mais Allez, ça, Doig Ça, les gars, c'est vert, c'est pas... Attendez, regardez Tu nous mens, Doig Regardez la différence Ça, c'est jaune, ça, c'est vert Tu nous mens, C'est vert clair Jaune Mais vous savez que j'ai toujours ce débat-là Moi, je vois pas le jaune et le vert de la même manière que les gens Enfin, c'est pas que je suis bon, d'actoni en quoi que ce soit okay, Mais c'est juste que pour moi, ça, ça se rapproche plus du vert que du jaune non, c'est vert de ouf, bleu. Attends, un autre truc, on peut dire c'est un peu jaune. Ça, oh, l'œuf, il est jaune. L'œuf, là, il est jaune. Ouais, ah mais en vrai. Oh, mais un C'est quasi la même couleur, Boto C'est quasi la même couleur Ça, c'est jaune, ça, c'est vert. Attends, ça lance, ça lance. Merde. Ça lance. Oui c'est vert moi je trouve, ouais en vrai personne est d'accord Hop, c'est bon je suis là Ouais Je suis là poto bon. Euh faut qu'on trouve le meilleur spawn On va dès qu'on spawn on étudie la map Ok alors Moi je pense que Endroit safe dans des petites îles comme ça Ça peut être safe non je tu penses qu'il y a -y. des gens Vas-y, vas-y, moi je pense qu'on va là, là, ici, là Là, là Ouais Vas-y, moi ça me va Après, ça regarde parce que c'est pas fait. très loin de Daily Buggle Et Daily Buggle c'est là où il y a les monstres Allez, je saute Allez, mon pote Faut tenir maintenant Eh, viens, déjà, on essaye d'aller au moins top 25, minimum On va dans la deuxième zone En fait c'est le drop. Il y a des mecs qui drop tellement mieux que nous. Ouais non c'est pas drop hein. Mais en vrai j'ai l'impression que c'est quasiment vide ici. Ah oh non mais frères. Il y a un peu de gens devant toi ouais. Mais tu crois ils vont là où on va Non j'ai pas l'impression. Ouais, ah j'ai bien drop, bon. je crois. Hein. Ouais, je crois que j'ai bien drop. Non, on n'est pas dégueu, on n'est pas dégueu. En vrai, j'ai l'impression on est seul. Hein. Même ouais. les îles à côté, j'ai l'impression qu'il y a personne. Il ouais, mais... y, a, y a un duo avec nous. Il y a un duo, si on le fume, on est trop bien. Ah, oui, ils sont sur la... là-bas, ok. Attends, mais je me fais tirer dessus encore. Ah, ouais Ouais, mais il a pas réussi. Mais j'entendais des petites balles. Attends, mais ça tire là. Hein. Ouais, c'est moi, je leur tire dessus. Ah, ouais bah j'ai touché, mais j'ai touché le shield, euh... c'est le shield bonus là Ah oui je vois, ouais Ça c'est dark quand même, hein. tu te fais moins facilement surprendre au moins Bah c'est dark quand ça tape le tien, et c'est chiant quand ça tape celui des autres quoi. Ouais <rire> <rire> Comme d'hab peu bon. d'accord Euh, vas-y hein, ici et je pense qu'il y a plus grand chose grand à se faire hein. On taille on direct. Euh... Ouais, on taille là-bas, je pense. Il y a personne. En vrai, c'est bien. Là, on a... on a, une île entière à loot. Il y a pas mal de poissons. Si on trouve une canne à pêche, on est bien. Est on peut le sauter, ça. J'ai pas l'impression. Mec, je suis tellement concentré. Je sais pas si ça y'a du bon goût ah, On a pas la zone, dommage On aurait la zone, on aurait été Gucci là Elle est loin oh. En plus euh, en, vrai, euh... en vrai elle est un peu loin hein. Ouais Ah j'ai des euh... mini potes pour toi si tu veux Vas-y prends les, on, on centralisera les trucs après Vas-y vas-y Attends mais en vrai on peut prendre l'embouchure avec le bateau hein. J'ai rien compris, c'est quoi l'embouchure c'est euh... Ah, elle est dans l'eau C'est le ouais. fleuve là Ouais. Ok, ok. En vrai, ça peut être une bonne idée, hein. Après, le problème du fleuve, c'est que t'es au milieu de deux, deux grosses montagnes. Ça, c'est vite un traquenard Ah, c'est quelqu'un ça J'ai une grosse pote là pour toi. Ah, j'ai vu des gens J'ai vu des gens Il y a une grosse pote, je peux pas la prendre. Ah mais t'es loin quand même. J'ai capté des gens Michou hein. Ils sont sur toi ou ils sont un non, peu loin Ils, ils m'ont pas vu, ils savent pas que je suis là. Ils sont euh, Ils sont en SE. Tu vois les, les maisons là-bas Ouais je vois, je vois c'est où. Euh, je t'ai laissé une grosse pote. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Ok, je vois c'est où. Faut pas qu'on se fasse surprendre par eux, sinon c'est. Et regarde bien autour de toi parce qu'il y, euh, y avait des gens, oublie pas. Hein, ouais, ouais. Wesh, on peut acheter un jetpack La de ta C'est vraiment éclaté les jetpacks. Hein. Ah ouais Ouais. Putain, moi dans ma tête c'est fort. Hein. Je crois que j'ai même pas joué Sniper. J'ai une caisse à outils. Oh, let's go. Oh, ça c'est trop fort ça par contre. J'ai la meilleure arme du jeu. Euh, Vas-y, moi je prends pas de pompe au final. Ouais, on joue pas pompe, on joue pas pompe. Oublie pas les caisses rouges, faut essayer de les ouvrir. Ouais. est-ce que je prends ça Non, mais je prends ça. Le Mark 7, je crois que ça fait un bon pistolet mitrailleur. Je sais pas. Euh... Ils ont taillé ou pas Le son, qu'est-ce qu'il a le son Chez vous j'en ai aucune idée de où ils sont Vas-y, go prendre un bateau, on va dans la zone hein. Vas-y Y'a des gens derrière nous en fait, c'est ça qui me fait flipper T'es pr prêt je suis là. Allez, mon pote, top 87, on est des monstres. <rire> y'a personne qui meurt. Ouais. Ok, ça me tire dessus. Lui bon, en vrai, je pense pas, pas qu'ils nous auront. Hein. Faudrait peut-être sortir là, non? Bah Et en vrai il bombarde hein J'avoue ouais, en vrai il tire sur notre shield donc ça va Hein mais gros il avance tout seul Vas-y on se pète hein Vas-y vas-y Ouais là en vrai on est juste à côté de la zone Par contre faut faire gaffe parce que du coup ça va arriver derrière nous Ouais là, là c'est sûr qu'il y a des gens là où on est je pense Michou hein. Là faut vraiment ouvrir ses yeux là Ouais En vrai, on joue en buisson ou pas Euh. Y'a un camion, on va le garder. Oh, j'avoue, j'avoue. Eh, les camions, je sais pas pourquoi, mais il y'a tout le monde qui leur met la protection, je veux lui mettre. Vas-y, prends ça. Coffre. Oh Mec, on a un bête de camion. T'as des mini shields ou pas J'ai drop un mini Ouais, j'ai des mini. Je te laisse conduire Vas-y. Oh la strade du camion! Attends, y'a un coffre? <rire> bon bah ben voilà. Tu laisses prendre les mini? Ouais. Vite, vite, vite, <rire> Ok. Mec, c'est passé ah, y a, pile! Y'a y a un, un véhicule. À côté? Ouais, tu l'entends pas? Non. Moi, je l'entends. Ah Ah Nickel. On n'a pas perdu de vie. Euh. <rire> C'est quoi ce camion euh. On n'a bah, pas droite, perdu vois, de vie Tu les vois, les deux à droite À droite Ouais, y a des joueurs à droite de nous. On va pas les jouer, hein. Je vois pas, moi. Tu vois la fumée, là Ouais, ouais, y a du brouillard autour de nous. Ouais. Gros, essaye de te mettre à un endroit stratégique avec le camion et on essaye de se de, de, de poser bien, genre. Carburant, ah, y'a le carburant, faut prendre en compte le carburant. Ouais, on en a plus Non. Ah merde. On aurait peut-être dû se coller un peu à la tempête, non Parce que là, on est mieux. On reste ici. Oh, y'a un tank fait, Ouais, fais gaffe. Attends, mais c'est pas interdit les tanks Y'a un tank Mais oui. Mais tu sais que le camion, faut s'en servir pour se protéger, hein. Ah, mais c'est peut-être un tank avec un bot. Ah, oui, ok. Ah, camion, camion qui vient sur nous. Camion qui vient sur nous. Où Ils savent pas qu'on est là, ils savent pas qu'on est là. Monte avec moi, monte avec moi, ils savent pas qu'on est là. Je suis avec toi. Ils sont, ils sont ici, regarde, tu l'as vu là mais, attends, mais gros, je suis aveugle. Ils sont là-dedans, ils sont là-dedans là, là. Dans le truc en face là, l'écran géant ouais, ouais, ouais, Ah, ouais, je sont... les vois, je les vois. Faut qu'on ouvre le feu en même temps, ok Ou alors on le joue... Non... Tu crois on fait quoi On tente Euh... Moi je pense qu'on attend. Je pense c'est bien d'attendre. Je pense on attend. Eh hey, le temps qui fait bader. Je pense on attend mais faut qu'on ouvre le feu en même temps. Si jamais on ouvre le feu, tu vois. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Si on les voit sortir euh, comme des bambins, on tente ou pas Ouais, oui, oui. Ok, d'accord. On a des toiles ou pas mains, ils vont en haut, là. Moi, j'en ai une, j'en ai une. Tu me fais confiance ou pas Tu veux faire quoi Viens. Oh là là. Oh. Wesh... Non Non Non, ils nous vu non <rire> <T 'as> eu... <rire> Gros c'était quoi ça Mais comment ils nous ont vus Putain Amaro ah, t'avais le pire truc du monde Sauve l'honneur, sauve l'honneur Mais je sais pas ils sont où en fait T'es dans la zone, en vrai tu peux rester là, t'es dans la zone hein C'est bon, il y, les... y a les ennemis sur eux Oh ah, ah, ouais. Non En vrai, il y a, y, a, y a un bus Je peux peut-être prendre ta carte Non t'es fou, t'es fou mec oh, C'est la, de la vie. Strat, gros Jamais de la vie Tu t'es fait laver <rire> Putain, merde. Au moins t'es pas mort <rire> J'ai même pas essayé de le tuer gros Je suis <rire> direct reparti J'ai vu comment il t'a lavé J'ai fait c'est bon je me barre Oh mais wesh Quoi Il se passe quoi là C'est le tank Attends mais les bots ils, ils utilisent le tank Ah il est descendu ils Tu crois sont ils sont barrés là ou ils pense... attendent à côté de pense, ta carte Je pense qu'ils sont, qu sont encore là bas Ouais ouais c'est trop dangereux là Putain j'aimerais bien te sauver, en plus j'ai l'impression qu'il y a que eux mm. Une voiture en vrai, il y a un monde quand même. Hein, si jamais il se taille euh, dans les dix prochaines secondes de la zone là, mais non, je les vais, je les verrai partir. Non, ouais, c'est quoi ça? Et le bot il me fait bader en vrai. Là, ils vont aller dans la prochaine tempête, je pense. Ouais, pourquoi le pigeon il est violé? Non, non, non, je non, pas... <rire> suis trop con. Oh, Mais où Mais ils sont là mais t'es fou Mais je leur montre que j'ai pas peur C'est stratégique Gros faut que je te réa Tu veux tenter vraiment J'irai pas loin sans toi hein. Mo <rire> Attends déjà je vais prendre le pompe Oh non tu l'as oui. vu? Eh, je suis bloqué? Allo? Ouais. Pourquoi je suis bloqué Tu peux rien faire? Non! Hein ah ouais, aucune peine, hein? Mais frère, j'ai trop ah le seum! ouais, aucune peine! Aucune peine! Mais attends, tu l'as vu que j'ai débloqué bloqué ou pas? Bah oui, oui, oui, je te voyais, moi t'étais en mode. Euh...